Bonjour, on oh, m'entend, on m'entend, merci, j'espère que vous allez bien. Merci Japan Expo, est-ce que tout le monde va bien Est-ce que tout le monde est en forme, déjà ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les amis, je suis content d'être là aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je suis parvenu à Japan depuis 2015 pour Street Fighter 5. Le mec qui vient à chaque Street Fighter. Tous les 7 ans, aujourd'hui, on va jouer à Street Fighter VI. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent Check devant, devant ça, jouer. Est-ce que vous avez joué déjà sur le, sur le stand, euh, Capcom Vous avez testé Ça a testé, ça a joué, ça a testé, ça a joué tranquillement. Il va y avoir beaucoup de surprises aujourd'hui pendant euh, un petit peu ce showmatch, explication showcase, pendant une heure et demie avec évidemment des invités exceptionnels. Voilà, que vous connaissez, bien évidemment, il y aura du Bob Lennon, du benzaï qui vont se... Ouais, je sais, ils sont incroyables. Moi aussi, ils me font cet effet-là, c'est juste fou. Ils vont se mettre sur la gueule, on va savoir qui sera le patron du Versus. Mais avant de commencer, avant d'accueillir le, le responsable Europe Capcom, on va se montrer quand même le fameux trailer qui a fait rêver tout le monde sur Street Fighter 6. On vous montre ça et on vient tout de suite après pour la suite de la démonstration. C'est parti, trailer. 2016. Oh you? <laughs> <Tyler. laughs> ah, <Yeah>. oh, okay. <laughs> Good. Oh, you you gotta send. When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Okay then, Hope we'll be ready to begin. If you want to start off on the right foot in this city, hit the streets. Yeah, hate day I do this, never feel loose. And when I get up in the game, you're up here and prove. A real prowler, but I solve them all face proof. And if you think I'm gon' forward then you talk me fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I dunk inside, I'm super fly, like I'm hanging off the rim, boy. For my T info, and I put on for my city from the intro. Fight! It started from the ground up, training getting round up. Channeling the inner something up and moving up the mound? Passing over pass around the clock and keep the walk because I never thought it could. the top player is to Let me have some fun Ready? Then show me This will be a good fight If Street Fighter 6, mesdames, messieurs. Ouais, je sais. Je sais, ça donne envie, ça donne très très envie, les amis. Je vous dis, il y a plein de choses qui vont se passer. Avant de commencer un petit peu les chômages, je vous ai parlé de Bob Benoît et Benzai qui sont là, il y aura Crimson et Luffy, nos deux champions du monde français, qui seront là pour montrer un petit, peu, un petit peu de level. Avant de commencer, on va vous montrer un petit peu les mécaniques du jeu, toutes les nouveautés, comment le jeu se passe, tout ce qui est de nouveau sur Street Fighter 6. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le responsable Europe Capcom, Mathieu Edward, s'il vous plaît, qui est là. Uh, bonjour, Japan Expo. Ah, il, a, il a une phrase en français. C'est d'être ici. Il est content d'être ici. Oh, c'est ah. bon, ça, c'est bon. Ça, ça. Ah, pardon. <rire> Merci, Mathieu. Uh, yes, Mathieu, sit voilà. down. Voilà, Mathieu, tu vois en, en player 1. On va vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous allez voir le jeu, il est juste fou de chez fou. Ils ont vraiment mis tout ce qu'il y avait de meilleur dans chaque Street Fighter sur le 6. On va vous montrer comment ça marche, avec notamment. La grosse nouveauté, la barre de drive. Yeah. Vous allez voir, c'est un peu extraordinaire. Uh, do you want to let's yep. go? We're going to show you a little bit of fighting ground. So obviously, like Street Fighter 6 is split between three core features. Fighting ground, uh, World Tour, the single player story mode, and then Battle Hub but this is just fighting ground I'm going to show you today. Yeah. Évidemment, il y aura le world tour, il y aura le story mode, il y aura le mode aventure. Vous avez vu, un mode aventure en open world, c'est vraiment une des premières fois qu'on a ça dans un jeu de combat. Là évidemment, c'est que le mode versus, c'est que une petite partie une toute petite partie de Street Fighter 6 qu'on montre aujourd'hui. Vous allez voir déjà ça. On va se régaler sur le mode versus avec Mathieu Edwards. Il a il a le jeu chez lui donc bon, il va sûrement me battre mais on va essayer yeah. de se régaler. Please you can enter. We're going to jump in and show you some of the core mechanics. OK. Let's go there. Bonjour les amis. Donc euh, le AV1, oh. le classique. No, I'm here, I'm okay. here. I'm here. What stage will they choose? I'm here. Thank you. Go. Thank you. All right, I'm going to pick the uh, there's two control schemes in this. You've got the classic control scheme which is all like the uh, half circle motions. And then we've also got a new modern control scheme which kind of uh simplifies things a little bit more. So I'm going to pick the modern control scheme. Les amis, vous savez dans le versus fighting, on me demande tout le temps comment ça marche, c'est compliqué, il y a les il y a les il y a les l'exécution, les commandes. Dans ce Street Fighter 6, vous avez un mode qui s'appelle le mode moderne. Vous n'avez plus d'exé, vous n'avez plus de quart de cercle, vous n'avez plus de shoryu. Vous avez le commande vraiment très simplifié, avant un bouton ou seulement un seul bouton. C'est pour vous, tous ceux qui ont peur de se mettre au versus fighting avec Street Fighter 6, c'est le moment de s'y mettre pour tous ceux qui veulent goûter un petit peu à la joie de l'exécution sans faire des combos un petit peu trop compliqués, des mages trop compliquées. Du coup, Mathieu Edwards, il a pris euh, le, le commande moderne. Moi, j'ai pris le classique, évidemment. Donc voilà qu'on peut choisir ici classique ou moderne avant chaque combat, avant chaque versus. Donc je prends le classique, je prends une petite couleur orange. Allez, je prends l'orange parce que j'aime bien. Euh, on est bien, on est parti tranquillement. Et c'est parti pour vous montrer un petit peu les mécaniques de Street Fighter 6. Allez, comme c'est beau. On est dans la battle, dans le dans le bon versus Et petite nouveauté qui ne à rien mais que j'aime beaucoup Attention expression de visage c'est parti <rire> Voilà <rire> ça fait plaisir Donc voilà je rappelle il est en mode moderne Exécution très simplifiée Vous n'avez plus de quart de cercle Pour tous ceux qui ont la hantise des cartes de cercle c'est fini Alors triangle et Voilà, yep. les, les amis, vous avez vu un token de, de, de Ryu. C'est unique, ça n'est jamais arrivé. C'est plus quart de cercle, c'est un bouton. Mm. Un, un bouton. Dragon Punch. Dragon Punch, it's forward forward button. Yep, just forward button and triangle. Dragon Punch, how it comes. You've Dragon Punch, it's just avant, pierre de cercle, it's just avant, and a button. It's really ultra, ultra simplified, and it allows people who have not had the habit of se mettre au jeu de combat. If you've never played Street Fighter before, this is an excellent starting point. If you've never played Street Fighter, it's a really good starting point. And then we're going to go into some of the drive systems. Yes. You engage at the top of the screen, below your health bar, with six. Segment. That is the drive les amis, on va vous montrer évidemment le drive. Le drive, c'est vraiment l'ADN de Street Fighter 6. Vous voyez, il y a la barre d'énergie en haut, euh, en rose et bleu, et en bas les petites pastilles vertes, c'est la, la barre de drive. C'est tout l'essence de votre personnage, c'est ce qui va vous permettre de faire tous les coups, les combos, toutes les nouvelles mécaniques de Street Fighter 6. On va vous montrer. On va commencer par le drive impact. Mathieu, okay. Vous allez voir, c'est très impressionnant. C'est une espèce de focus qui absorbe un coup. Euh, oh nice one. Drive yep. I'm impact. I'm yeah. Alors là, je vais le taper. Yep. Hop, voilà, je tape tout de <tous> suite, absorbe un coup et là, il peut faire un combo, il peut faire euh, boule de feu, etc. You want to do again <rire> Yep. <rire> nice one, donc là, il a fait comme ça. Et voilà, je suis un peu pâté, et là, il peut faire, <tous> chaud, il peut faire un combo derrière. Yep. Ouais, so. donc ça, c'est le Drive Impact, ça absorbe presque tout et ça vous permet vraiment de sortir de situation et de faire un gros combo derrière. Time over. Mais tu peux le faire do Je to le faire. Yeah, yeah, yeah. Alors lui, évidemment sur sa manette, c'est un bouton, moi j'ai le commande normal, donc je fais ça avec deux boutons ici. Attention. Oh. Derrière. Oh Oh, il a fait le Drive impact. <rire> Alors là, j'ai balancé le Drive Impact. Il a balancé un réflexe, le Drive Impact. C'est vraiment du réflexe au niveau de stratégie. Et ça consomme, regardez, ça consomme les petites pastilles vertes qui en haut. Regardez, dès que je le fais, voilà, ça consomme euh, plusieurs barres de, de Drive. c'est très, très, très puissant. Alors c'était juste Drive System. Drive Parry. Alors, ça fait partie des cinq mécaniques Drive. On va passer à la deuxième, qui est le Drive Parry. Ah vous avez vu Là je parie, c'est un Paris. middle-bas quand vous matez le bouton, alors c'est juste un bouton pour, euh, pour Mathieu, ça absorbe tous les, coups, tous les coups, tous les coups, tous les coups du jeu, et ça vous recharge la barre de drive en Throw Voilà, évidemment, on a bossé le jeu. La seule alternative pour contrer le pari, c'est de choper. Do it again. Donc là, je peux pas, je peux rien faire. Même le drive n'a pas gradé, ça absorbe par contre. Si je évidemment c'est le seul moyen de contrer le, le pari, donc c'est quand même très fort, mais attention, faut pas en abuser. Ça consomme pas beaucoup de drive, euh, mais par contre vous pouvez l'activer des frames 1. Donc au niveau défense, c'est très très bien pour pouvoir se défendre et pouvoir se, évidemment se dégager de, de la pression adverse. Alors, et right, and then we're moving on to the Overdrive system, All number right. three, which uh, is basically the EX specials from past uh, Capcom Street Fighter games. Exactement. Yep. Alors l'Overdrive, c'est la troisième mécanique. On a eu Drive Impact, Drive Paris, et là, c'est Drive Overdrive. Uh, c'est tout simplement le coup X. Coup X, c'est quand vous balancez une boule de feu, mais en X. Je vais vous montrer, c'est comme avant, c'est comme à l'époque. Moi, je vais faire quart de cercle, évidemment, boule de feu. Donc yep. vous avez quart de cercle, boule de feu, et quart de cercle, boule de feu, X. Donc c'est évidemment le coup en X. Opposite lumière. Voilà, oh, ça c'est bien. Oh yeah. <laughs> That's me. Oh, nice one. Esst. Yep. <laughs> nice But if I keep doing it too much. Uh, ah. Voilà. Stout now, uh, yeah. Et vous avez vu, on a parlé de l'ADN, vous avez vu sa barre de drive, il en a abusé, abusé, abusé, du coup là, il est totalement à poil, il n'a plus de barre de drive et du coup il est 10 fois, 10 fois moins fort, donc faut faire attention, allez quand se dit la bardex, bardex encore une fois, je fais la bardex, bardex moi aussi, le perso est grisé et je n'ai plus de bardex du tout, le perso est tout gris et là du coup vraiment je suis très très très, très vulnérable. Mais c'est donc, quand vous n'avez plus de barre de drive, évidemment, votre perso est beaucoup plus lent et vous n'avez plus accès à toutes les possibilités de Street Fighter VI. Du coup, bah. Dans la merde, en gros, pour simplifier, c'est un peu ça. Donc, so we're moving maintenant à. Je ne remember pas ce que c'est. Drive rush. Drive rush. Yeah. Drive rush. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Le drive rush. Tu veux me expliquer d'abord ou tu veux le faire Je vais juste le faire. Le drive rush, basically is c'est a, un uh, a button, un dash, et puis it coûte 3 bars. Donc, so si if if I attempt quelque chose, je vais le faire. Nice. Oh, nice. Ooh, yeah. Nice one. Nice one. Nice. Alors, ah, le drive rush, les amis, c'est un petit peu ceux qui ont a connu a a la a focus dans. Fighter 4, c'est un dash en avant que vous pouvez canceller pour faire plusieurs animations, plusieurs combos. Alors si vous faites Paris, par exemple si vous faites, euh, si faites Paris dash, oh yeah. ça vous consomme une barre. Par contre si vous cancelez un coup, par un dash, par le, le, le drive rush, et eh ben ça vous consomme plusieurs bars. C'est vachement bien pour mettre la pression. C'est vachement bien pour faire des combos et pour cancel certains coups. Mettez coups coup de poing, rush, coup de poing, rush, coup de poing, rush. De poing, et du coup, ça permet, ça vous a eu plein de possibilités pour pouvoir attaquer. J'aime beaucoup. Hein. Je sais que Crimson, notre champion français, aime beaucoup cette possibilité. Euh, le drive rush, I love it. Oh yeah, yeah. Like uh, doing it off of a, a parry is much less expensive. Yes, yes. You're way more frugal doing it. That way. Much, yes, exactly. You want, to, you want to do it again? Uh, each other from oh, one, okay. What's the plan nice now? one, nice one, nice yeah. one. I love this, Cease I amount of damage, <laughs> <Yeah>. <laughs> Although now I'm in burnout, so yeah. it's not so good, not so <laughs> good. But damage, now, now you can. I love it, But I if, love if it. But if you do like a, a drive impact so to me now, in the yeah. corner, do a drive impact? Oh corner. yeah. Oh non, I'm est even gonna be able C'est très Comme il a plus de drive, il a plus de jauge drive un petit peu, plus c'est un petit peu votre gilet de sauvetage, votre gilet de survie, vous avez plus de drive, vous êtes vraiment dans la dans la panade. Donc franchement c'est très intéressant à utiliser le drive rush pour pouvoir crocher et mettre de la pression rapidement vers l'adversaire. And then we have Drive Reversal. Easy. Drive Reversal, yes. yes. Yeah. So yes. If I remember so I'm going to hit you. I've got to remember the right button. So nice one, nice yeah. one. Go to, or to turn up the game. Nice ah, I blocked it. Alors ah. Ah, vous avez vu le Drive Reversal, c'est comme le best dans Street 5 En gros, c'est vous bloquer et vous repousser l'adversaire pour pouvoir vous dégager du pressing. Sauf que quand il le fait, moi j'anticipe et je fais un Drive Impact. En fait, avec les 5 drives, il y a vraiment une possibilité stratégique de mélanger gameplay et de vraiment faire des possibilités à l'infini. C'est ça la grosse nouveauté de Street Fighter VI. Je vais essayer. Il peut mon guard. Ok. Voilà, par exemple il fait boule de feu, je le repousse et ça consomme... Et ça consomme, vous avez vu, ça consomme beaucoup de barres. de y c'est le dernier point. Je voulais te battre. Oh, tu es là. Je voulais te battre. Ok, ok. Faites so, so. so, so. like, attention au Veri Versaul. C'est très, très fort. Vous pouvez vous dégager de l'adversaire. Et encore une fois, ça consomme de la barre de drive. Mais c'est nous qui couvrant tous les 5 systèmes de drive qui sont dans le jeu. Nous avons montré un peu de la mode de contrôle. Nous avons montré un peu de la classique de contrôle. Nous Mais nous pouvons rester ici et, vous savez, jouer tous les jours. Mais j'ai entendu qu'il y a des gens qui vont jouer avec nous. Bonne solution. Bonne solution montrer en gros les 5 oh, possibilités, les 5 drives, euh, la grosse nouveauté de Street Fighter 6 qui vous permet de jouer à la fois en offensif et défensif. Il n'y a jamais un Street Fighter aussi complet. Ils ont pris vraiment le meilleur de chaque Street Fighter euh, pour vraiment vous proposer un gameplay ultra-ultra profond. On aurait pu jouer, comme dit Mathieu, toute la journée, toute la soirée. Mais, mais, mais, mais, mais, il y a des génies, des, des, des princes qui attendent, évidemment. On peut quand même applaudir déjà à Mathieu Edwards, responsable Capcom Europe. Ah, merci, merci. Et vas-y, voilà. Bien entendu. On le redira pendant la suite de l'événement. Le jeu sort évidemment en 2023. Ce n'est qu'une petite partie du jeu. Il y aura un mode world, un mode aventure, un mode multijoueur. Et aussi, le jeu est vraiment pensé pour le mode solo. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez jouer sur le stand Capcom. Mais avant ça, on va les appeler. J'espère qu'ils sont prêts. J'espère qu'ils sont prêts en régie. Je vais me lever parce que des gens comme ça, on les voit qu'une fois dans la vie. Applaudissements s'ils sont prêts pour les meilleurs. Bob Lennon et Benzaï, mesdames, messieurs. Oui, ils sont prêts. Oh là là Oh là, là là là Oh là là là Oh là là là, là. Les larmes aux yeux, attendez, j'ai le micro, j'ai le micro, j'ai le micro. J'ai le micro, j'ai le, le, le micro, je me mets là. Est-ce qu'il marche Déjà, les amis, comment ça va 1, 2, 1, 2 Ah, impeccable <rire> Vas-y, commence Ouh, bonjour à tous et bienvenue à Japan Expo Comment ça va Bonsoir Vous êtes venu voir du Street Fighter 6 vous êtes venus voir des joueurs professionnels malaxés, des civils innocents <rire> Vous êtes venu voir des drives, des paris et des coups bas Ouais non c'est bon, ah, si, c'est moi, ça, moi ouais. j'aime bien, moi j'aime bien, moi <rire> bien. bien. Pour ça, c'est pour ça, impeccable. Euh, bon bah, les amis, vas-y, il va se passer, donc j'ai entendu dire que vous avez quand même pas mal joué en coulisses, euh, en coulisses, il faut savoir, ça, ça a dosé, je suis arrivé à 11h, ils étaient là depuis 6h30 du mat, mec <rire> ça devait ça doit grave, on va ce qu'on va faire les amis, on va faire un petit FT2. Donc, premier de deux matchs entre Bob Lennon et Benzaï pour savoir qui est le oui. prince du Versus. Et après, il y aura évidemment d'autres surprises. Les amis, je vous laisse vous installer pour nous régaler. Vous pouvez mettre au milieu comme vous voulez, franchement, en fonction des, en fonction des manettes, pour montrer qui est, qui est le boss. Donc, vous l'avez vu, ils ont dosé. Je sais qu'ils aiment énormément le jeu. Tu peux mettre le micro tu veux, mon, mon Bob. régale toi Qui est votre argent Euh... Bob. OK. Bob. <rire> non, c'est mes frères, les deux, je me couche Pour <rire> 50 dollars, sur... je 50 euros sur... Qui mise sur... Je lui ai dit, pour 50 dollars, je me couche hein. <rire> Franchement, t'es pas lourd, 50 <rire> Les amis, qui pour Bob Qui pour Banzai Pretty even Qui pour ouais. Matthew ça <rire> Ouais, c'est plaisir oh, Je vais pas prendre la manette, parce qu'évidemment, c'est des génies euh... Donc vous l'avez vu les amis, euh, Mathieu nous a régalé la barre de drive, c'est vraiment la grosse nouveauté Et je vous dis c'est fou, toutes les possibilités qu'il y a à faire, nous-mêmes on a quand même un peu joué au jeu On inverse ah, ah, yeah. Et on est perdu tellement qu'il y a de possibilités dans ce jeu, c'est la barre de drive Ne quittez pas les yeux, la barre, la petite barre pastille verte qui est en dessous de la barre d'énergie Il y a 4 persos disponibles pour l'instant, Luc, Jamie. Ryu et Chun-Li, c'est évidemment une version bêta, c'est une toute première version. Vous avez vu le trailer peut-être de, de Gail hein là vous avez vu ce fameux, fameux trailer qui est absolument magnifique. Vous avez le mode classique et mode moderne. Je vous dis, j'insiste sur le mode moderne parce que il y a tellement de gens qui ont peur de se mettre versus fighting, de, qui ont peur de se mettre à Simulator 6. Là, c'est bon, le jeu, il est pour vous. Il n'y a plus de quart de cercle. C'est plus en fait un bouton une direction. C'est terminé, c'est la magie, c'est pour toi, ça. Non, toi, tu sais faire des cartes de cercle. Tu sais faire des cartes de cercle. <rire> Les amis, Bob Lennon contre Benzai, faites un petit peu de bruit, s'il vous plaît Pour yeah, C2, bon, Prince De versus... Alors, attends, qui, qui Luc Luc, est Luc Luc, c'est... Ouais, c'est bon. C'est du bon côté, c'est du bon côté, c'est ça. Donc, Jamie. Jamie, euh, mis Benzai, oh, c'est oui, bien joué. Oh là, ça joue bien. Ça, bien. ça veut faire un pari. Ça veut faire un pari directement. Oh, le pari sur le coup directement. n'y oh, a pas de finition Ah ça, ça chope. Hein. Benzai, il m'a dit c'est un jeu pour moi parce que c'est un jeu de Chop. C'est un jeu de Chop. C'est un, un jeu où les Chop font très mal. Je sais pas comment on va faire euh, Bob Lennon pour se tirer tout ça. ça boule de feu. Ça joue à distance. Oh ça parie. Ça parie aussi. Le Drive Rush, c'est bien joué. Ça connaît le mécanique. Ça a dosé le jeu. ils sont la de oh. la maison. Drive Rush, oui. Drive Amy. Impact sur Drive Impact. Gros combo Oh c'est bien joué ça Il a bossé le combo, le Shuriken a à la relevé, ça pif, les yeux fermés, mais c'est ça qu'on aime dans le versus fighting aussi. Attention il balance Ah super ça fait mal, il a plus d'énergie, est-ce que le combat va faire oh, C'est bien joué Ça c'est bien joué Ça c'est très bien joué. Ben il va se refaire, vous avez vu, il a fait le drive impact. Qui est une des grosses mécaniques de Street Fighter et lui il a refait Drive Impact. Et tout so fort! Le Drive Rush aussi, des nouveautés, le dash pour retrouver devant la gueule de l'adversaire pour pouvoir faire un mix. Ça a surpris du coup Benzaï. Mais là le match est un peu plus serré, ça saute. Oh ça saute, ça fait un combo! Oh, ça balance la super dedans, mais malheureusement oh, ça se le oh, pari, pari, pari, Le Daigo! Yeah. Le Daigo au moment, ceux qui ont vu Daigo faire tous les paris aux Etats-Unis. Ça chope derrière encore une fois, attention hein. Il est mal, il bloque le Drive Impact, et ça balance le drain pas d'air, pour ah, c'est enfin, bien joué, hein. ça c'est bien joué, il a la bosson, Jamy Oh, il fait un combo de dingue Oh, comment il fait ça, ça? Il, il est là. dans cette jeu, il a la console chez lui Il a la console chez lui, attention Il est près du mur, il a peu d'énergie, il faut faire quelque chose il y, a, il y a Bob qui attend un petit peu Oh, ça bloque, oh, ça bloque pas Il a voulu bloquer, comme dit Mathieu Edwards, il a voulu le challenge Oh, ça passe de l'autre côté Attention, encore une fois, ça bloque oh. Il avait pourtant... Il avait pourtant CFT2, les amis. Vous avez le temps de vous refaire. Et grosse, grosse nouveauté, les amis. Au bout, vous... vous avez le droit. Où vous pouvez changer de perso si vous voulez. Vous gardez les mêmes. Euh... Tranquillement. Euh... First of two wins. Oh, is to the ah, non. Ah, oh, ok, ok. Ok. Ok. okay. okay. Ah, going from new characters ah. to classic. Exactement. Yeah, yeah, yeah. On passe des nouveaux caractères aux, aux anciens. Et ce que je voulais dire, c'est que vous avez vu dans Street Fighter normalement, il y a du cheap damage. Vous pouvez tuer en garde, alors pas le 5 mais le 4. Là, si vous avez plus de barre de drive, vous pouvez tuer en garde. Par contre, si l'adversaire a du drive, vous pouvez garder toute la journée et vous pouvez évidemment pas vous faire gratter. Sauf qu'évidemment, ça vous consomme de la barre de drive. On est parti, ça change de perso. Chun-Li Bob Lennon, Ryu, la barbe, la moustache, la coupe, le sou. Right yeah. so, yeah, so far So far, oh, yeah. so far. Allez c'est parti derrière, Ouais c'est bien joué ça Ça c'est bien joué, la chope, ça franchement je reconnais bien. Reconnaît bien, ça lance le drive impact dans le vent, ça chope on fait le combo derrière Oh là là, qu'est-ce que c'est que c'est ça Et ça punit en chop. Hein. ça c'est mon ça c'est mon bedzaille. La classique, boule de feu sur boule de feu, ça c'est très bien joué. Le saut bien anticipé. La baliette qui rentre bien, la boule de feu, ce niveau, comment il est magnifique. Drive impact dans, dans le vent. La derrière, ah, c'est très chaud. Hein. C'est très chaud. Ah, oh, ça balance un drive impact, mais évidemment, ça chope. Ouh, un wake up DP. Shoryu. Sure sure you... oui c'est bien joué, ça, la, la super en réaction. La super action. Là, là, là, là, là. Ça, Bob, il est jamais mort. Hein. Bob, il est jamais mort. Il est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là pas oh, oh là là, c'est <rire> Tatsumaki dans boule de feu C'est japonais On est à la Japan Expo donc c'est Japonais, c'est normal, il y a de la magie Oh le pari Hop kick. Hop kick. Il a pari le coup de pied <rire> sauté le talon de talon de John Lee Attention ça parie derrière, drive impact, c'est bien joué avec le super qui rentre bien. La baliette, cette fois-ci si ça sent bon pour Benzai Shoryu alors Oh ça c'est bien joué Shoryu Reflex hein Ça nice. c'est bien joué encore une fois de venir derrière Il parie encore, encore à corps mais attention hein Attention on sait que le pari c'est fort mais vous pouvez All faire the Oh, ça, ça c'est bien joué. Hein. Ça on cool de drive impact, encore une fois, qui est tabé dans le vent. Ouh. Le encore une fois, de drive impact, il a plus de barres Il n'a presque plus de barres Oh, c'est bien joué. Comment il va comeback oui, oh, oh, comeback oh, oh, Jump, super jump, super jump ah. Attention, attention, le comeback Attention, le comeback Oh, oh sure are you Et Benzai Qui prend le match Il est là, mon Benzai Il est chez lui aussi, hein Il n'y a pas de raison, hein C'est des amis, mais il faut, faut quand même tout donner, hein c'est bien joué, mot de fin de distance. Voilà, dans le. Dans le Katsu. Très bien. La shot The des Et Ça, c'est bien joué, ça joue bien. Oh, c'est bien joué le de derrière. C'est la barre de drive, hein. ce qui est vraiment bien consommé de la part de Ryu. Hein. Benza, il balance sa barre de drive. Ce qui est fort, mais il est vite à poil. Okay. Il est vite vulnérable, donc faut faire attention. Il a presque plus de barre de drive. Le drive impact qui rentre bien pour pouvoir faire le combo derrière. Ça, c'est bien joué. Lex, l'overdrive derrière qui a lancé. Et là, ils ont plus de barre de drive, les ouais. deux. Ils ont plus de barre de drive. Là, ils sont complètement à poil. C'est du Street Fighter pur. C'est du combat de ruse, c'est du point-pied, yeah, oh, ça passe au... oh, ah! ah, il fait pas grand chose. Oh, le combo. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. C'est damage, du damage, coup, ils ont plus de barre de drive. Du coup, quand ils gardent, ils prennent quand même des dégâts. Je sais pas yep. comment faire un Benzai pour comeback, ça va être compliqué. Oh là, il se fait boule de feu. Il se fait boule de feu, derrière. Ah, get that gauge back. Il est bien chaud, il est bien yeah, chaud. Yeah. Yeah. Il yeah. est bien chaud, yeah. Si tu un comeback c'est japonais. Si fait un comeback c'est japonais. Comeback, japonais. Again, Attention derrière La chope uh, oh, C'est pas, ah, pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Oh non Oh non Attention c'est japonais Oh non Oh non Oh c'est pas possible Ouais ah, du coup dernier, du coup dernier Oh là là les gars moi J'ai plus de voix. Ah oh, j'ai plus de voix, les mecs ils ont joué 3 heures, ils sont japonais au jeu euh, Maintenant, maintenant, parce qu'il y a un partout Ah bon, les amis sortez juste avant le match final, pour vous équiper pour vous équiper en micro, après vous revenez okay. et ils feront le match final En attendant on va faire un petit match It's a draw. We can do a match during the... Oh yeah, of course Just one match yeah, yeah. Si, si, si, mais après vous revenez faire le... Okay. Bob. Bob il a tellement faim, il me demande si c'est pas en FT3, si c'est en FT3 Mais ils vont s'équiper et en attendant moi je vais tester un petit match Contre le, le boss qu'il Europe, il va me montrer un peu comment on joue. Show me how to play. Show, oh, well, okay. show me the magic. So I'll try. Euh, Moi, je vais prendre ça. Je vais prendre classique, outfit. Allez, je vais Luc. Ce perso qui était déjà dans Street 5, qui a été adapté. Regardez-moi ça quand il est beau gosse, il s'est fait griffer. Pensez évidemment, comme j'ai dit, pour le multijoueur et pour le solo. Dans le trailer, le mode open world, le mode aventure. Attention les visages c'est con mais j'aime bien C'est con mais ça sert à rien mais moi ça me Ça me régale total Alors Comment on va faire Oh oui c'est beau ça oh, Attention ou le feu ou le feu Où le feu ça Attention j'avance il va sauter Il va me sauter dessus Il va me sauter dessus Il va me sauter dessus Il va me sauter dessus Là, shop. je l'ai Ouais, c'est bien joué ça. La sont jamais le perso, ça c'est bien joué. Direct. Oh, nice. Oh, il... oh j'ai tenté un truc de fou. Ça rentre pas mais c'est mal. Magi... Direct, c'est bien joué. Oh là, je contre la magie Europe. Vas-y, il va lancer un truc, il va lancer un truc. Nice, voilà. okay. yeah, thank you. Ça joue pas des persos sur YouTube, faut que je m'adapte. Faut que je m'adapte. Ouais, c'est bien joué ça. Ouais, il a fait ça, bien joué. Je saute sur place. Oh, il va, monsieur. Oh, il va. Nice one nice, yeah. one, nice one. Nice one. Ah, oh, c'est le boss comme comme Europe, j'ai oublié de le laisser gagner. <rire> T'es là bah, Attends, on finit le match, du coup, ça va être à toi. C'est bien joué ça, c'est bien joué. Il va sauter, il va sauter. Oh, j'ai fait sur UX. Fais sur UX, attention. C'est bien joué ça derrière. Vas-y, Paris, attention. Bien joué ça, Paris. Je fais le point. Non, oh putain, j'ai rushé dedans. Ouais, bien joué ça. Bien joué, attention, vas-y, il attaque, il attaque, il attaque. Et dedans <rire> nice, good play Et attention Woo eh, eh, eh. Oh oui, c'est bien joué ça eh. Oh oui, il est vrai, il a bloqué, il a bloqué Il a bloqué, il a bloqué, ça tue, ça tue, ça tue Ouais, ça tue, ah, bien, joué. bien joué Good games avez vu, j'ai tenté le truc Good game, Matthew hein, yeah, hein, J'ai tenté un combo mystique Bon, du coup, les amis, on se relève pour la dernière Parce qu'il y a un partout Bob et Benzai bon, eh, je te sens bien Est-ce que ça prend les, les vrais persos Je que... crois qu'il était pas il arrive, il arrive, il arrive. arrive, arrive. arrive, arrive. arrive, arrive. arrive, arrive. Je vais laisser un. 1, deux, ah. 2, ah. Je suis en train de venir. Oh, ouais. Peut-être oui, non. J'y suis, on y est enfin. Impeccable. Voilà. Merci la régie. Alors. Benzaï, t'es où Benzaï Benzaï es a peur. Il veut pas, il reste. Arrive, il arrive, il arrive. Voilà, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Oh, qu'il est là. Il est là, ton siège. Ton siège, tu te mets là, tu te mets là, tu te mets là. Ouais, il est. Oh, il est beau. J'ai une revanche à prendre. La ouais. revanche. Ah non mais c'est un partout pour l'instant, pas drôle. Oui mais c'est quand même une revanche. Un partout les amis, est-ce que ça prend les anciens, ouais, perso ouais, ou ça prend les ouais, Alors, les... alors les... cette fois je vais prendre Luc parce que en fait c'est pour l'instant celui que je trouve qui tue le peu plus peu. vite. Ah, ah Luc il fait peu. trop mal. Il fait très, ouais. très très mal. C'est ça qui fait déjà mal, mais alors dans celui-là il fait encore très te... très mal. Très rapide. Je vais tenter un Ryu de l'honneur. Ouais non mais. Je trouve qu'en termes d'accessibilité de gameplay, là où le Ryu est pratique parce qu'il te lie avec les précédents Street Fighter, Luc est vraiment adapté au gameplay Street Fighter 6. Il fait vraiment. Il, ouais. il a plein d'options, c'est pas un, un choteau au rabais ou quoi. Il oh, est... Ça parle mal. Il va très Là, très vite. Bon, bon. Et vous avez vu les deux, ils jouent pas en moderne. Hein. Là, ça joue en classique, ça joue à l'ancienne. Carte de sphère euh, sur you. Oui, il y a pas d'embrouille. On n'est pas avec le mode moderne. On n'y arrive, ouais. arrive pas, on n'y arrive pas. On arrive. <rire> Pour ceux qui n'y arrivent pas. Je old question, school, I want to root for Ryu. Yeah, yeah. Ryu, yeah. yeah, yeah. you, you. old school one. Yes. And they play in classic. Yes. They yeah, yeah. don't play modern. Yeah, yeah. <laughs> Vous allez voir, hop ça, oh, wow. again. Oh, le again, yeah. <laughs> c'est japonais. Encore une fois, attention, il parie. Je oui, regardez la drive, la barre, les petites pastilles vertes, qui fondent. Oh. Il a déjà plus, il a, déjà plus de, de drive, de barre de drive. Il a tout brûlé, il a tout bouffé directement. Ah, oh. oh, c'est max punish. Ouais, ça c'est bien joué, le punish avec euh, oh, le driver pack. Drive impact, really strong. Yes, Oui, yeah, c'est yeah, yeah. It's really strong. Drive back, ça absorbe un autre coup. This is the worst position. You're back to the corner, following ah, ouais, ouais, burnout. With another Là, quand vous êtes au mur, sans barre de drive, c'est la merde. Et attention, il fait très mal là du coup. Il peut se prendre tous les dégâts du monde. Il peut même pas bloquer. Sinon, il se fait, grat il se fait gratter en garde. Benza, est déchaîné, Il fait le shoryu. Anticiper. Oh, et le drive, va pas. Bien joué. Là, je pense que vous avez bien vu que dans le coin, sans barre, c'est mort. C'est la, c'est la sans barre. Sans barre, c'est très difficile bah, de se faire. Il y avait rien à faire à part sauter sur place. Sinon, c'était échec et mat. Quoi qui bien Good joué, powering. bien bloqué. Bien bloqué le Drive Impact. C'est des grosses nouveautés, ça. Un des points forts avant le Street 5. Le Street 6, pardon, le, le Drive Impact, c'est tellement fort. Oh, ça balance bien, <laughs> ça, c'est bien joué, ça. I didn't I didn't want to ask you. <laughs> OK, OK. Thank you. <laughs> Il me demande en fait, il y a le Perfect Paris, il y a les deux boutons pour appuyer Paris et c'est puis au même moment vraiment après une parfaite, il y a le Perfect Paris. Et j'ai pas osé lui demander parce que bon, si jamais il ratait, voilà. <rire> Oh, c'est bien joué, ça parie ça! Et la chape derrière! Et la chape le drive rush! Tout bien! La chape déchopée! Ouh! Nice juggle! Ooh, directement! Count hit in the air! Oh, qu'est-ce que ça joue bien! Hein? Qu'est-ce que ça joue bien des deux! joueurs, Le joueur, la de Benzaï peut-être qu'il va s'apprendre! Le Shoryu derrière, qu'est-ce qu'il va faire, Bob Lennon? Pour revenir, qui est quand même à l'avantage de la vie avec la, la boule de feu qui entre bien! Ah, oh, no, super! Oh, oh ça touche quand run. même! Oh, ça touche les pieds! Ça touche les doigts de pieds! Oh, Ooh. le drive rush! Even on health! Oh! Obrigado. <rire> à la relevé, dégueulasse. Hein. Ah ouais, vraiment. Euh, Il a bourré le drive un. impact comme un coré. Il a attends, bourré. Non, la provoque, la provoque. Et c'est ça qu'on aime. Alors attends, la provoque. Vas-y, essaie de faire ta provoque. Je regarde. Euh, ça voilà. teste. We're doing a button check. <rire> non, c'est un button check. C'est vers l'arrière, vers l'arrière. <rire> vers l'arrière Attends, arrière attends. et provoque, vas-y. <rire> arrière, arrière et quoi Arrière et provoque. ça c'est genre technique. C'est fair play, ah, c'est fair play. C'est beau ça, c'est beau. J'arrive pas à. Franchement, attends, attends. Mets ta super garde. Mets ta super Regarde, met ton pari, voilà. Tant que ça, histoire que ça remonte là-bas. Voilà, directement regardez. Il fait ah ça, incroyable. Quand incroyable. il fait un pari Ça recharge, ça recharge la barre de pari, les petites. Attends, de La barre de drive sais pas aussi verte. Voilà. Un voilà. Impeccable, c'est bon, c'est bon. Ah là, c'est bon. là, on, bon. on Back to match. Oh, le drive rush, mais quand il le fait trop bien, drive rush, ça c'est bien joué. Et le drive impact derrière, paraché, oh là là. you press the secret code. Alors, return X. Qui dans la salle avec Manette PS5, c'est le mec qui craque Est-ce qu'on est d'accord que normalement le point est pour moi Le point pour toi Voilà. Merci à vous, merci. Ta gueule Voilà Oh là là, quel match incroyable encore une fois. Il a joué, ça. Il a joué, la chope là qui fait mal derrière. Attention, lui qui prend un petit peu l'avantage. Le Tu vois que il a pas puni, il a mis à Paris Le pari point Le drive rush, pari derrière. Il y a tellement de mécaniques, les gars. So many throws So many throws, man Oh, la chape Oh là là, les incroyable C'était la super niveau 3, parce qu'il y a toujours les barres de super en bas, à droite et gauche. Oh, ça, ça évite, ça permet d'éviter le truc. Il était niveau 3, il y a plusieurs niveaux, il a failli la rentrer, attention. Gryu qui a plus d'énergie, Et La chape la chope! La chope! La chope, hey, oui. Enzai, c'est ton jeu! C'est ton jeu! Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai la chope la plus rapide d'Europe? Est-ce qu'on peut dire. I have the fastest throw in Europe right yeah. now! He's the fastest Alors, grabber! The fastest to grab in Europe! I yeah, have yeah, fast... yeah, yeah. yeah. the fastest grab in the West! Chope déjà... la plus rapide d'Europe, c'est officiel! Yes, euh, Dis-moi! Alors, déjà bravo! Et ensuite? Est-ce qu'on peut parler du ressenti, 5 secondes <rire> non, mais le... au jeu précédent. Parce que la shop fait vraiment des dégâts Ah de ouais. fous. Ah c'est ouais. vraiment un outil qui devient mais capital. Parce la Tu T'as mille et une manières de briser la garde, d'avoir des coups hyper ouais. armor, de faire des, des, drives, des drives impact. De c'est très très fort. Autre. Et la shop, t'en fais 4, le match est fini. C'est vrai Un conseil, très fort. si vous n'avez plus de barre, la shop c'est votre meilleure arme pour la casser vie. les drives. Pour casser ouais. euh, justement la touillance, les drive rush, Les paris. Et les, les paris aussi. Les paris, euh, du coup, pensez chop, c'est-à-dire vous avez vous jouez avec le pouce ici et voilà et vous tapez. Ça. Et à, savoir euh... que, à savoir que le jeu est généreux en termes de chop, ouais. dans le sens où le temps de déchop, c'est-à-dire d'annuler une prise au corps à corps qu'on te ouais, fait et comparé aux autres jeux, très, très, très généreux. Ouais, la voilà, c'est ça, très généreux. T'as vraiment le temps de réagir, si tu veux. J'ai vu du level ici, j'en ai vu, très oh, bien. Mais, mais, mais, est-ce que vous voulez les voir affronter des champions du monde Oh eh ouais, oh parce que c'est bien beau de jouer. Oh là. Ils ont gagné le tournoi du <rire> bâtiment D. Okay, D'accord, mais c'est <rire> Ben qui commence et lui qui a gagné. <rire> Déjà, il va ressortir, les amis. Fais-toi malaxer un peu. là. J'espère qu'ils un... sont prêts. On a la chance. Ces deux français ils ah ont ouais. été champions du monde. Les deux, un sur Street Fighter 4, un sur Street Fighter 5. Applaudissements pour Crimson et Luffy. Oh oh ils sont prêts. Oh là là. Ah <rire> On ça. Les amis, attends, j'ai le micro, j'ai le micro. Ah non, ils sont équipés, vous êtes équipés, c'est bien. Les amis, installez-vous, j'en prie. Avant de, ah là là là avant là de commencer déjà... Un petit, une petite impression sur, sur, sur, sur ce match démoniaque entre Benza et Bob Lennon. Je, je sens que vous avez rêvé, là. Impressionnant, euh, <rire> franchement. Il me tue. Ils ont est un poignard de direct, quoi Et je suis content de voir que c'est Luc qui gagne à la fin. On va voilà, de faire ça. <rire> ton perso de, de, de, de Street 5. Mon, mon Luffy, on rappelle, hein, deux champions du monde. Qu'est-ce que tu as pu voir de ce match incroyable Qu'est-ce qui t'a fait rêver j'ai pris des notes. La leçon sur la shop de Benzai notamment, une révélation. Est-ce que j'ai prouvé que la shop était forte dans le jeu quand même Non, attends, ce que tu as surtout prouvé, c'est qu'effectivement pour un néophyte, Luc fait très très mal. Il a vraiment tous les bons outils par rapport à Ryu, qui est l'ancien héros de la série, si tu veux. Vous entendez cet homme qui essaie de m'enlever ma victoire parce que j'aurais joué top tier Bien sûr Je dilue mon sel avec de l'eau alors qu'on rappelle que son premier round, il a gagné avec Luc. Mais là, c'était parce qu'il était bon, on est d'accord. ça n'a rien à voir. à <rire> disait, « Bob, quoi que tu fasses, tu gagnes jamais, il y a toujours un truc. <rire> <rire> les amis, ce qu'on va faire, donc on a eu FT2 entre nos deux, nos deux princes du versus, on va se faire un petit FT2 entre nos deux champions du monde, ah ouais. évidemment Lefy, ah. et Crimson, euh, qui le plus beau, beau level. Et après, on va mélanger un peu les équipes, on va faire la team... Benzai et je sais pas, Crimson Ah Crimson, ouais, ouais, sûr. Avec Voir la... de Dalsim. Évidemment, avec Donc, la euh, team voilà. Luffy et Bob Lennon. Et restez euh, bien avec nous, va, va, va, parce qu'après tout ça, vous allez monter sur scène. Vous allez monter sur scène pour jouer à Street Fighter. Contre les influenceurs, nos amis. Les influenceurs, et, et, sur... les influenceurs que vous de l'espace. J'ai même de monter sur scène, et les mecs qui, à l'avant, ils sont Ouais, c'est ça. Tiens-moi, <rire> tiens-moi Tiens-moi, bouffe-le On fera des équipes... Les mecs, ils sont en mode starting block, et Infinite. « Bonjour, bonjour, ça va Il est bon, il est » C'est-à-dire bon. qu'on a quand même une chance absolument inouïe parce que le monde entier vous envie maintenant de ah pouvoir oui. jouer à Street vrai. 6 avant ah oui, tout le monde, ah de oui. le voir et de voir des champions y jouer en live, etc. C'est vrai. bon, vraiment hein. génial. Ah oui. vrai. Allez-y, dès que c'est fini, vous foncez sur le stand. Et gars, on a eu comme... l'occasion de les voir se malaxer en backstage, backstage ouais, tout à l'heure, sur, sur, sur le jeu, et c'est vraiment un autre niveau que le nôtre. C'est toi qui as Luc, là Si ne pas Street Fighter 6, vous allez voir la différence. Donc là, les amis, c'est Crimson qui est Luc. Du coup, c'est inversé par rapport à la scène. C'est et, euh, et Ryu du coup avec, euh, avec Luffy Alors faut savoir un petit truc, c'est que Crimson Il joue Luffy, il joue euh, je vais dire Il joue Luffy, Luke, Crimson il joue Luc C'est son perso un petit peu de Street 5 euh, Luffy nice. il, il a pas son perso donc il doit s'adapter et jouer Ryu Mais bon, c'est deux champions et déjà ça joue très très bien. Ouais, c'est bien joué ça. Directement. On voit que le mind game est supérieur. Il y a du Oh BMK sur lui. Ah là là, ça bloque. le à la bordelaise. la Ah ouais, ça piffe aussi, zéro drive, ça difficile à toute Et là Luc est tout mais pourtant il se méfie. Il a poil, il a poil, plus de drive, plus de barre. C'est bien joué le. a le à la barre de la barre de vie qui arrache tout, c'est bien joué ça. Derrière attention peut-être ce qu'il va faire, vous avez vu Comme vous avez plus barre de drive. Ah ouais, allez vraiment dans la merde c'est une sacrée stratégie c'est hyper important le bag au point tu sautes pas very high level street fire fundamentals on display right now two world champions <rire> of course two world champions. Yeah, yeah. les amis on a deux champions du monde quand même ça fait plaisir voilà oh les amis donc voilà attention à la barre de drive Il faut vraiment pas la griller rapidement parce qu'après vous êtes très vulnérable. C'est bien -ce joué, On est, qu est d'accord que ce match compte pour la Capcom Cup, les mecs Pour les vous On est d'accord qu'après cet événement, Capcom donne un cash prize de 50 000 dollars. 50 000 dollars, exactement. Et d'une Fiat Mouton. Il n'y a... A, a que le gagnant qui va aller dédicacer. Dédicacer, ouais. Il a plus de. Attention, c'est bien joué. Il y a Luc, qui a presque plus de. Il a cours de ressources, mais il a une super il 3. Il a la tête de charger à bloc. Il veut la mettre, il veut la mettre, il va la Il attendait. hein Il attendait. Il attendait d'un la Il attendait, que ça. Il il a oh compris la combo! Pour un, part down, un partout dans ce match incroyable, mais alors que Ryu, Luffy oh a quand même l'avantage vu qu'il a les barres complètement oh. pleines. Même si là son drive oh. est assez bien baissé, mais ça y est, oh. c'est en train de revenir. Oh, ça bouffe, hein. le drive, ça bouffe de la barre, il a plus de barres! Ah, ah, il a plus de, de, de barres de bar, de il a, de mais il a de tout de critiques à la On ne peut pas le sous-estimer, il peut se passer des dingueries encore. la chope. Mais ça peut être une strat de se vider pour avoir l'air faible et placer sa méga super à un moment. C'est l'autre qui va vouloir attaquer. On va de nouveau Oh Oh là là, ça c'est beau Ça c'est beau Attention Ça trouve la garde Punition Oh, c'est raté Ça a tenté un juggle des enfers. peut le comeback de Luffy qui n'est jamais mort. On est tournant dans le monde entier. La boule de feu à distance. Il a plus de barre de drive, Simpson. Les boules chargées qui cassent la garde. Oh là là, ça va. Ça, attention, il va tenter un saut, so, il va tenter un saut so. wow. Il passé à travers un c'est tanké, bien joué, de bien joué la est avec la boule X C'est bien joué, c'est bien joué, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça passe pas Comme quoi ça il ça, finalement peur. ça va ah, ah, Oh Oh là Oh c'était bien joué Et moi Mr Crimson Oh là là là là Et tu remarques Ben que nice. c'est encore Luc qui gagne Bizarrement c'est Luc C'est pas possible ça Oh Luc, et 1-0 les amis, ils seraient les Sparkers hein. 1-0 pour euh, Crimson, mais en tout cas, vous voyez, quand même, vous voyez quand, même vraiment... quand même que le niveau est autrement plus avancé. Pas si loin, pas si loin de Non, mais déconne pas, <rire> euh, vraiment, <voilà>. <rire> <rire> les, gens, les gens le voient et tu eux Bah voilà. oui, bah, on va baisser, c'est deux genres de tournois. Hein. Ils ont joué plein de ensemble, c'est bloqué <rire> le, le Shoryu Ah la punition oh, là, là, derrière David il a mis, il a cancel avec le drive. Oh Sabour, Sabour à la relever, le pif à la française. Oh, là, on il, a, bien. il a cancel avec un, un drive rush pour faire le combo derrière. Ça a arraché la barre de vie. Et Par contre, presque plus, plus de barre de drive du côté de Ryu. Pour faut faire quelque chose derrière. Ouais, ah, ah, joué, ça a bien joué, ça a bloqué Le Shoryu qui passe pas. Ryu, il fait mal aussi. Hein. Ça c'est chaud, ça gratte. Oh bien là Les réflexes Oh la la, mais il a un Ryu là-fui Dash up the tonight il est complètement Ça, Oh, oh, voilà. ouais, ouais. <rire> ah perfect ouais. Respecte les distances, Covid Le voilà. jeu a un ressuscité moyen le BMK de Street 3.3 ouais, euh, Et bah... on le voit, et c'est lui, et du coup il fait très très mal ah, Le BMK il est vrai. incroyable ouais. BMK c'est bas ah, voilà, vous l'avez vu vraiment, encore là, ce BaMK yep. oh, là, là, là, Et il combotte avec euh, un Dragon bien sûr Là il est dans le coin, donc ça veut dire qu'un Drive Impact tu ah. le faire rebondir contre uh, le mur, ce serait uh, une attaque hey, assez hey. gratuite sort du coin par chance Il entend des trucs à la DBZ Oh le oh Sandblaster qui s'est arrêté, mais devant son nez. C'est le Psyphon. Il a sa super charge, du coup. La ouais. chance, c'est ah, aussi ouais. un talent chez les grands. Cool mais ce rework de, de Luc est parfait pour le Street Fighter 5 hein. Ah ouais. Ah, il a voulu en tir, mais ça ah a marché un truc de vie. Le champ en parade. Oh, oh, a raté il est jamais mort. Il est jamais mort, il est jamais mort. Ça balance pas beaucoup de. Ah c'est bon. ah, Ça balance pas ah, beaucoup, c'est bien joué. La pastille à 1 mètre de distance. On rappelle c'est Street Fighter 5 les mecs, vous pouvez faire des drive impact. Ouais, j'allais dire. En fait, ils en balancent pas, ils sont tellement propres. Ils veulent jouer tellement. les drive rush. L'attaque préférée de Crimson bien sûr, le dash, le dash. Il y a tellement de possibilités en fait avec le drive rush, c'est tellement fort. Drive dash tout shop. Il le très fort, Oh le est très Oh attends. Il attention, très fort, Hey Il est Oh Il est bien. Oh est bien. Il est bien. Il est est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. est bien. Il est bien. est bien. Il Ébène bah, ouais. Applaudissements applaudissement, applaudissement, applaudissement, applaudissement. On oublie brave Jean. Une particularité de Street Fighter 6 est que le Drive Impact, c'est à dire le gros coup énorme, ouais. euh, te bourre même s'il est dans la garde et donc si tu es contre le mur, tu es brisé ouais. en termes de garde, tu es obligé de l'esquiver, de le choper, tu de le contrer toi-même Saut avec sauter, un autre sauter Drive sur Impact. Place, sauter sur place, et, ouais. et on voit quand même... Allez faire shop, Luffy on, voilà. non mais, <rire> on, on voit la mémoire musculaire de Luffy qui a tout bloqué de manière diligente, si Tu veux. malheureusement dans ce jeu ça ne suffit plus. Ouais. Donc il va falloir réapprendre derrière. Ils n'en font pas beaucoup avec Benza, ils, ils en font pas beaucoup de, de Drive Impact. Euh, les amis, ce qu'on va faire, là, ça va être intéressant. <rire> alors que nous on bourre hein, comme des gens. Ah ouais, ah ah ça va, ça va un bouton qui truc. casse l'autre, bam bam. Ça bourre, euh, ça bourre direct. Je veux le retour Benzaï contre Bob mais coaché Ah ouais voilà ah, ah merde ah ah ouais. Alors déjà j'ai pas, pas le droit de jouer pas de perdre Luc. Alors euh, c'est compliqué Luc. tu vois Déjà Luc du coup, là, je joue Luc, Crimson, Crimson coach euh, Benzai, et, et du coup, euh, Luffy coach euh, uh, Bob. Je vais prendre Ryu, je pense. Pas. <rire> on fait un match direct là Le rematch, euh, Lucryu. Ouais. Are they going to share day minus two three hundred tips now okay. yeah. Yeah. Gonna... Exactement. Ça <rire> <six rire> compte avec, avec Shiryu, mais après, on voit, on Il manque des trucs, boule, en fait. Il la... manque tu tu des tu mouvements. Tu vas ouais. prendre Ryu, ouais. euh, Bob Je m'en sors pas si bien. À Bag, mais manque des mouvements, Je maîtrise pas tout. On va le perso qui était le plus à l'aise. Ça se concerte ça se concerte évidemment. C'est ça. Les amis... On ne on peut, peut rien dire en discret vu que de toute façon... Non, après, c'est p... ouais. ah, pas les vaux. Pas les vaux de... <rire> non, quand même, euh... Bon, on peut quand même se faire plaisir, mais <rire> soyez discrets. Bon, on joue quand On joue là maintenant là, là, si vous êtes ouais, prêts bah, sur vos aussi, persos. vas y rematch. rematch, oh, rematch. Vous pas, mais si mais vous êtes prêts, rematch. J ai j ai j ai je rappelle, je suis Luc, donc à gauche de l'écran. Appuyez, appuyez, appuyez. Du coup, il faut que tu fasses, voilà, exactement. On rappelle, les amis, ils ont en classique, mais vous pouvez choisir. Moderne commande, je rappelle, j'insiste dessus. Tous ceux qui ont peur des jeux de combat au niveau des cartes de serre des choses. <rire> Maintenant, moderne, moderne, moderne classique, vous avez plus ça. C'est vraiment un moyen de vous faire. avec le Predator 6. Ah ouais. C'est vraiment ultra efficace. Moi, j'ai testé en mode moderne. Franchement, c'est les seuls conseils. Alors, c'est moi pour. Ouais. C'est la détente. Il manque dit. des coups. En moderne, ça peut être pas mal pour tester un perso sans apprendre ses exé, mais voir les prio, comment ça. C'est parfait. C'est parfait. Je que 6, c'est l'entrée en matière parfaite. Ça, du coup, on a avec Benzaï, Ça, coaché par ben Crimson et Bob. Benzaï. Avec, avec là, les touches, les changées. Changées. Ah, bah, Attends, les touches ah oui, attendez, il y a Attends. les boutons à Luffy. Ah, y a, à les boutons, les boutons, oh, oh, C'est ok, c'est ok C'est les touches à Luffy J'ai l'habitude de ces touches C'est celles que j'aime Ah ouais, okay. c'est ça okay. ah, Avec okay. Luffy, joue avec okay. Okay. il joue avec des okay. touches okay. bizarres Il okay. joue des touches bizarres, donc On y va Luffy has weird command Ah oh, ok Vas-y, vas-y, vas-y Oh putain, bien joué Luffy, Je crois que Luffy, mais, il met ses gros, il met ses petits points au-dessus de sa manette On rappelle que Luffy joue à la manette La manette ps Luffy à l'ancienne Wait, wait, wait. I wouldn't expect the PS1 controller play to have orthodox controller. <rire> Il attendait la maillette PS5, évidemment. <rire> C'est où default bon, Mais la maillette PS5 marche très bien. Je voilà. tiens à dire que si ouais. c'était à l'Evo, j'aurais gagné. Ah ah bah, bah, deux, fois, deux fois, deux fois. On m'a volé beaucoup de DQ, on beaucoup on quand même. Franchement. Ça va T'as gagné, fais pas chier. C'est une frionnelle qu'on appelle ça dans le jargon. Salut. un bon. Prices. Faut, faut, faut, faut. I think they have a... Putain, <laughs> la try. It goes to the final game. Allez, okay, ok, Les amis, il y a des cadeaux s'ils vont au, au dernier match. Ah, bien joué. Bon oh, oh, le drive up ah, qui rentre bien, c'est bon. il n'y a pas de punition Ah, de il a tout mis. Oh, mais oui, putain. Oh, oui, oui, oui, oui, mais oui, putain. Oh, la barre de vie, qui il fait il fait mal c'est froid yeah. Oh, elle a derrière. Oh là là, Bob. Damage to spell. Bizarrement. J'ai pensé comme Benzaï. j'ai l'impression de voir Luffy jouer. c'est incroyable. En Antoine Babier regardez les vidéos. bien hein. il connaît le fit oh, oh le Paris. Paris vous avez vu Paris Paris Paris Paris Oh putain Quand vous battez Paris vous esquivez tout Allez faut les shops, évidemment. La choper évidemment faire attention Oui il faut me choper à la relever ouais eh oui de toute ah, façon ça il sait quelque chose Oh là là T'as claqué ah, tout ce qu'il fait là façon boule de feu, boule de feu, boule de feu, il saute oh, sur Il s'est ah, ah, ben. pris le drive rush quand même, il a tenté de faire le dash euh... Oh bien joué ça Nouvelle mécanique de Street Fighter 6 si, On ah, est qu'il rentre pas, la des d'échappé C'est bien joué, ça joue bien quand même Franchement ça joue bien Franchement ça joue bien, bien oh oh oh Perfect, Perfect. Yeah, yeah. Il a fait un pari parfait il a fait Un timing parfait, parfait les amis Bien joué C'est japonais Un petit jump Hop, le coup de scat dernier, merci Et la des d'échappé, attention, le comeback peut-être... Un <rire> petit Empty jump shop. Ouais, là bas, là bas, ouais, le can de fait parfait Paris là. Ah euh, oui, mais j'ai ah, essayé un dragon mais j'ai bourré, j'ai pas. Mais c'est pas ça. <rire> j'ai pas, pas, pas, on dit que ça compte. 1-0 les amis. 1-0. C'est en deux hein. C'est en deux les amis. Allez, let's go Bob. Wow, ah, attention. Oh là là, ça, ça y est, c'est filandreux ça Le drive rush, ah, c'est la spécial ah, bah. de Crimson, mais c'est très dur à utiliser, attention, vous êtes vulnérables quand vous faites le drive rush Je, je parle la, bon. la punition Il y a un puni derrière, attention ah. la, barre de, de, la barre de drive, la hey, brave ouais, impact, c'est bien joué je... Derrière, je... Allez, ah, voilà, c'est bien je... joué, drive impact dans le je... drive pack Ah, ça fait des dégâts L'overdrive à la relever, drive rush Tu rush dans la gueule de l'adversaire pour pouvoir faire un mix derrière, ça c'est bien joué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 Attention! Oh, ça touche pas! Allez, la oh. shot derrière! Oh Il Il a est a reçue <laughs> un encore une fois, Benza qui est un petit peu dans le mal. Il a toute la barre de drive aussi. Il a oh, shot drive! Pas. Ça c'est bien joué, drive, drive. -ce derrière le drive rush. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Encore une fois! Le drive rush peut-être une troisième fois. Oh, il attend, il, il sait il, il, il a dit: le Yeah! Oh, il, a oh, il a chopé le oh, drive! Impact. The... Il a chopé l'impact! Yes! Non, non, non oh, Allez okay. le comeback Allez le comeback Oh non ouais, oh, ouais, Non Oh le comeback oh, ouais, ouais. Petit pied cross-up Petit ouais, pied cross-up ouais. Garantie Un coup imbloquable Il ah, a chopé l'impact hein. Ils ont réussi un réflexe, ça c'est bien joué Ball de match pour Bob Lennon Ça c'est bien joué Allez, combo derrière Il balance ça super Ça c'est bien vu, il aurait pu faire un peu plus mal, mais c'est très bien Il a voulu drive rush dans la boule de feu mais je ne pense pas que ça soit possible Il là, là Il fait chauvite Sop à chaque fois Et je prends Shop Fighter 6 ça chope à gogo, c'est ça qu'on aime. Oh le Paris contre Paris! Paris contre Paris! Les mecs qui se regardent en des paris, c'est magnifique. C'est bien joué ça, le MK Tatsumaki. La boule de feu derrière, encore une fois. La boule de feu Allez, let's go! Bob Médon qui est vraiment très très bien là! La de oh c'est bien joué encore une fois ici. La Chope, Peut-être un comeback miraculeux de la part de Mensah. Oh, oh, yeah. Back t'as des grosses par de vie. Spin, oh yeah. oh. oh, oh, oh. <rire> oh c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a fait un drive rush dans les airs. Je sais même pas que c'était possible dans l'univers de la vie. Ça boule de feu, boule de feu. Ball de match pour Bob. Qu'est-ce qu'il va faire il a Oh il se prend le kill La shove. Il attend peut-être va back. Oh Oh oh il <rire> yeah, a un ici! Okay. Ouais, le drive Impact pack près du mur! <rire> il est jamais mort! Benzai Oh là là, oh là là! drive Rush sur Shoryu, c'était bien joué. Attention! Oh, tu par... oh, es puni là! Uh. Tu peux punir ça! T'as vu, ils disent beaucoup les paris, hein. comme quoi c'est très très. Oh là là! Là, il est mal, là, il est mal, hein. Il est mal, l'ami Benzaie là! l'ami il est mal! Là, mi, euh, Oh le, oh, le chaos! Oh, la barre de vie! Il va s'asseoir, on un autre siège! <rires> 500 euros! <rires> Merci! Ah, bravo! Applaudissements, ah, on peut les applaudir! Je rappelle que les conseils Union avisés de Luffy, champion de la ont été au début de tricher! Bob, vous avez le choix entre un de ces trois prix, choisissez! Uh, oh, pick un Pokémon. Ah les trois, Can't. oui, oui, ah bah les trois. Non non non. No. Uh -oh. One, one, ah, oh, ok. Oh, okay. Uh, Vas-y. Do I get to get it? Uh, Est-ce que j'ai le droit de le donner au public? de. J'en ai déjà eu un en backstage. Yeah. Tu as le droit, tu as le droit. Ceux qui verra sur scène, il aura un, il aura un cadeau incroyable. Le à présent. Officien, il a pris bien. les trois. Il a pris les trois. <rires> Le problème, c'est que ce ne sont même pas des porte-clés Street Fighter VI, mais Capcom Fighting Collection. Exactement, <rire> exactement. Qui sont très bien d'ailleurs. Ils voilà. sont très bien. Mais il y a Félicia, Pierre, donc, papier, ciseaux. La... T'en as pris un petit d'ailleurs. Ouais, oui, Pierre, papier, ciseaux. J'ai croqué aussi. Pierre, Ganken. papier, ciseaux. Ouh. Pierre, papier, ciseaux. Je l'ai ah. gagné. <rire> <L 'autre rire> ah, c'est dommage. <rire> c'est dommage. C'est terrible là. Ah. Bah, tu veux Je suis un mais tu feras ah, ah, ouais, la Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Il a invincible Pierre, papier, ciseaux. Pierre papier, ciseaux. Pierre, papier, et ciseaux! Ah, bien voilà, fait Voilà, et ben voilà! Et bah, voilà, une Pierre! Alicia, ciseaux à la fille! Bob, tu as le droit d'en donner qu'un C'est la pub? Incroyable! Il Incroyable! Tu, il a tout donné! Okay. It's fine. It's fine. Il a tout donné! A tout donné. Bon, du coup, c'est bien, mon Bob! Que... Donc, voilà, euh, ouais, je te rends ça! Ah, t'en as est... La solidité d'un Ryu, c'est Tu l'as mérité! Un... Ah non, franchement, t'as très bien joué! De toute, euh, toute façon, je faisais, tabis... pas, je, faisais, je faisais pas attention! Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Non, hein non, c'est bien, c'est bien! Tout ok, ok, bon, c'est bon, c'est bon, Bah, non, bah, du coup, t'as régalé le public, tu vas, toi, évidemment, et Benzaï, vous allez choisir! Une personne du public, ah. chacun votre tour, pour savoir qui va monter sur qui va jouer à Street Master 6 ah. Les amis, les amis s'il vous plaît, faites du bruit Qui va jouer eh. Voilà Il y a Alors, des mecs motivés hein Benzai, tu choisis ah, un et Bob tu choisis... Bon euh... je vais prendre la Katsuki euh, en face parce euh, qu'il est beaucoup trop motivé, vas-y bien. Voilà, et Bob tu choisis... Qu'est-ce que tu prends Pour Pourquoi Utilise ton power là Utilise ton power level. Alors.. Qui a du power level sur Street 5, là oh, Qui est au moins platine, là Je veux des grands Masters, là <rire> Platine, platine oh Qui au moins gold On salue <rire> euh, <rire> <fond, rire> <là, rire> Tout au fond, <rire> là, <rire> tout au fond <rire> là, <rire> en rose ouais en, ouais, en rose violet, là Madame, avec ah, la robe lila, tout au fond Ramenez-vous Oh, la robe lila On te voit, on l'applaudit Elle arrive du fond de la Japan Expo Motivée comme jamais Coachée alors, ah, l'avantage oui. du coup, c'est que si les gens n'ont jamais joué, ils peuvent mettre en classique oh. et spammer triangle et il se passe passer en, des trucs. En moderne, en moderne. En moderne, en ouais, exactement. Moderne. En moderne. Tu peux choisir T'as <rire> <elle rire> en fait, ouais. joué jusqu'avant, elle a joué juste avant, ça, ça fait plaisir. Ah. Elle a de ah, l'expérience. Elle a je, de l'expérience. Je vais entendre ça, je vais entendre ça. Répète ce que tu m'as dit. Ouais, vas-y, viens au milieu. J'ai joué juste avant et j'ai gagné contre mon cher étendre. Elle a gagné contre son cher étendre. Et oui. Viens au milieu, tu es meilleur 2 De rien. Alors. Tu es coaché évidemment par Bob et Luffy, et toi, mon ami, tu es coaché oh, par Hudson coach, et Benzai. Ouais, C'est ouais. taf là, j'ai cru. On va y ni aller. On se faire alors euh, Change Characters, voilà. Ah, Ryu, Ryu, bien Et si ça, jamais vous pas le voulez, vous pouvez jouer en mode moderne, c'est-à-dire les commandes simplifiées. Okay. Voilà, vous voulez jouer classique. T'as déjà joué Ok. Nice. Ah voilà, ça ouais, connaît. Tu sais faire des ça joue moderne. Ça joue moderne. Ça ouais. va passer, il alors. Il est diamant. Il est diamant. <rire> ah ouais. Ah oui, d'accord. T'es diamant sur 5 Ah ouais, moderne, c'est mieux. un bon caget, un apparemment capire, euh, Ah ouais. <rire> ouais, ouais <merci>. <rire> Attention, <rire> hey, <rire> elle a joué en moderne. On a commande commandes juste avant. Les les commandes modernes. C'est-à-dire que les chariots, c'est un voie en bouton. Ouais. Qu Est-ce que, est que tu restes en classique Mais me, monsieur est... Ah, et... ah ok, vas-y. il est en classique, c'est bon Ah il est en classique, c'est bon ouais. Ah Hein Attends, le moderne, je crois que tu dois... Je crois que c'est quand en euh, ouais, En bas, là, tu vois, t'as un classique... Ouais. Et attends, et attends, ouais, attends... Là, les, euh, on, on a quand, des quand, des quand des même des des un petit détail qui, qui est, est important, excuse-moi Vas-y, prends-elle Excuse-moi Et elle descend... Comment... Comment tu t'appelles Oui, c'est vrai, d'ailleurs Pardon Latoya Allez, on a un micro-volant, hein Tiens, tiens, tiens, tiens Un petit micro Natoya avec un U comme ça. D'accord. Ah Jean, je vous demande d'applaudir notre poulaine, Natoya Natoya Contre... je te sens chaud. As le regard il va con... malaxer T'as le regard concentré, qui il va, il va, mal... va peut-être battre. Ah, peut-être, hein. Le, Kevin. le custom... Euh... Kevin. Kevin Non, en fait, c'est pas ah. Kevin. Bien. Kevin. Kevin comme... a... Elle va malaxer <rire> Kevin Kevin <rire> Malaxe-toi Le, le pari Malaxe Malaxe-toi On a moderne contre le classique, là, les amis. Elle, le elle a déjà I joué. Promise. Qui, qui push back c'est Elle est bien entraînée. C'est parti, ici ah, si, si, tu l'as aussi sur bon, Allez, let's go! Hein. Allez, Latoya, Toya, a John Lee. Faites la croix, la croix. Bah, il connaît pas les pas le visages, du tout les visages. Bon. Les, les visages. Oh, ah, non, non, non, <rire> ça, ça va Alors, ah, Let's go. Ah, ah, je Lee. We've seen today. Pour ceux, ceux yeah. qui yeah. n'apprécient pas forcément les jeux de combat, qu qui ne comprennent pas cool, forcément le, ce qui ami. se passe à l'écran, regardez les pétales de Rose au sol. C'est joli, ça bouge, il fait des boules de feu. Et déjà, il se pré La qui se. disant, j'ai jamais joué! Ah ouais, d'accord! Ouais! Ça se passera bien. Il y a là! Ouais, ça y est. Ah d'ailleurs ça a picolé à la oh, ah, soucis Allez, la toy avec Johnny contre Kevin Ah bien bon. sûr Jamy s'est bien joué Attention ah, parce, parce qu'elle elle a pas d'input hein, donc elle est dangereuse quoi qu'il arrive Ouais. La Attention point, par contre pour la barre de ah, drive On sait être basse là On sait être basse aussi Oh ça fait la Ça va aller être par contre qui ne pardonne pas Ça fait mal Aïe aïe aïe aïe aïe Oh ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Ça fait très mal 1-0 pour Kevin pourquoi toi a... Laisse pas picoler Voilà que le vent qui picole Ah oh là, là, là là là l'alcool là là là là là là là. dans les jeux vidéo, bravo Ah mais oh, ouais, hey, Et merci Ah Ah mais ça Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Oh c'est Kevin non je déconne. Oh d'accord. Rien, c'est pas rien. C'est pas grave. Allez, on a rien vu. On a rien vu. vu. C'est parti. Je peux recharger ton drive. Ah, c'est bien joué derrière. Double <inaudible> double counter hit. Je, je trouve l'effet de counter hit quand il y a double touche ouais. très ouais. joli dans le jeu. Oh là là. Ah par contre ça gagne. Oui. Ça malaxe. Oh là non ça malaxe. En fait un petit. derrière c'est la garde en fait. Ah parce que il Oh là là là une là. là, une là, une là <rire> oh là là là Oh là là là là. Oh, normal. Les amis, genre oh là là, je sais pas si est du coup est-ce qu'on fait est-ce qu'on qu fait, est qu fait deux <rire> matchs <rire> ou pas Je pense qu'on a le temps d'un FT2 entre FT2, eux parce que Allez, allez FT2 C'est passé vite. Allez FT2, FT2. Ça voyait, il était fort le mec, il a un truc de la Katsuki, c'est obligé, c'est bien. bien sûr. Ah Chanik, Janis, sa nouveau perso maintenant Il boit, faut s'adapter. Picole, il tourne sur lui-même, on comprend rien. Character, Je tiens à dire quand même yeah, yeah, yeah. que c'est grâce à Kevin qu'on voit plus de Jamie et de phases de Jamie que n'importe qui d'autre sur scène. J'ai l'impression que t'es le meilleur Jamie de la Japan Expo. Oui, c'est ça. J'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue que c'est le meilleur Jamie de la Japan Expo. Ouais. Il a dosé depuis jeudi, à mon avis, le seul yeah. Jamie quoi. Secret. Pourtant, c'est pour un command grab. Yeah. I want to c'est a command grab. Yeah. Pour, he knows, pourtant, he dans the Street bigger. Fighter 6, Jamie est un très très bon personnage qui est vachement équilibré, plein de possibilités de combos. Euh, il a tous les outils. Il est guacant, il est craquant. Il y a tout pour. Et Bob, Bob confirme-moi, plus tu vois avec Jamie, plus tu as des possibilités euh, d'action. Voilà, Même trappe, si techniquement, tu peux... brave Jean, c'est ah, de l'alcool tu... médicinal. Okay. Il n'a pas loin de bon. Voilà. Tu, bon. tu bon, débloques la, la shop partie. spé au niveau 3 d'un. Oh là là là là là, oh là mais c'est la mienne! Il est japonais, il va faire les vauts. En fait, c'est qui le mec Voilà, oh, incroyable, oh, c'est parti euh, derrière. Oh, oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Atoya Et oh, Voilà. Mais many hits. Goes for the arm. Voilà, kick oh, oh, oh. exactement multi kick. Oh, oh, voilà. Allez, hey, voilà. Ah, derrière. Les défis, on passe pas malheureusement. Pas confirmé. Pas confirmé. Pas mal. mal. Balance des super, balance des super. On veut y croire. Ça plus compliqué là. Ouais, oh, ouais, oh, ouais, C'est bien joué. Ah, il est chaud, Kevin. Kevin est bouillant. Il a jamais mis en lui. Il a jamais. Dans le lore, hein, ce n'est pas de l'alcool, c'est un spécial drink à lui et euh, la composition oui. est secrète. Mais c'est pas de l'alcool. C'est pas d'alcool, donc il euh, n'y a pas d'embrouille. Voilà. Pas d'alcool dans ce Fighter. C'est à dire que le mec, il se boue en Red Bull. Voilà. Tu vois. Allez, le il a pris 102. Ah, c'est bien joué. Encore une fois, il Impact, trouvé est bien dedans, mais il n'y a pas de coup derrière. C'est bien joué. Le Overdrive pour la pression contre le coin, ça saute sur place. Ah, c'était pareil. Place. ça, C'était pareil. Quel dommage. Dessus, ouais. Oh, c'est tellement bien. joué, tellement bien du côté de Kevin qui est. Oh là là, la malaxe, la malax Oh t'as été On va ouais Il se passe des dingueries Oh là, c'est un truc Oh non Oh On avait stream Ah ouais Attendez, là c'est… C'est bon C'est bon, ça triche Vas-y, continue Continue, triche, triche Non. Kevin, c'est trop chaud C'était tellement chaud, que j'aimerais voir en FT1… Contre Luffy Non, contre Crimson Contre Crimson Mais non, contre Non, non, non FT1 contre Benzai Allez, FTA Mais il affronte son propre maître, il y, y a un <rire> drama, tu vois. C'est terrible, c'est terrible ce que tu me dis. Non, mais c'est bon. Ouais, ouais, allez, le shonen, allez, vas-y. Bah, FTA contre Benzaï, ok. Allez, vas-y. Vas ouais. Ensuite. Bon. Et s'il si la... me bat, il joue Merci contre Merci la Tria. On peut applaudir Tria, s'il vous plaît. Parce qu'en ouais, vrai, ouais. il a un oh, vrai ouais. Jamy oh. oh. Et, Et En bah, fait, bah, j'ai ouais, peur, peur de son Jamy. Merci, là. Merci beaucoup. Il est là! y qui a fini dans la et allons-y! Allez, vas-y, Ben! Ben, t'as tous les la France! Tu as déjà gagné les prix! T'as déjà gagné des petits goodies, ben, t'as gagné quelque chose. Benzaï t'a pris Luc, le code du jeu ne te permet pas de perdre. Voilà. Normalement, <rire> mais on a effectivement affaire aux, aux meilleurs Jamis de l'Europe actuellement. <rire> ouais, de la Japan euh, Europe Expo. <rire> du monde, hein, bah oui fait <rire> des combos que j'avais jamais vu. je <rire> vais tout de suite. Mais oui, t'as vu les Vraiment, il dose depuis jeudi il doit, do il doit doser depuis jeudi Allez vas-y Allez c'est parti, on a du coup. Mais quoi, c'est pas avec une boule de feu, ça va. Kevin qui sur. est là, qui va affronter. Ah. Oh là là là, ça chope sur chope, qui va affronter. Ça fait, c'est intelligent. Et Et la contre, c'est la gifle! Ah, là, là, Malheureusement, c'est pas capitalisé. Où est le oh, dragon, Benzai Où est le dragon? Oh, oh, perfect. oh, perfect Oh là là! Oh là là! Oh, là, là, là, est incroyable, là, là, là. incroyable! Ça donne bien, il joue tellement bien, euh, Kevin! Il connaît il le pas safe, la... c'est pas safe! Il... Il, a il a joué chez lui! Il a joué la balayette! Il a joué, il a ça. A joué chez lui, Benzai qui est en difficulté! <rire> ça prend la Ne laisse pas boire, ne laisse pas boire! <rire> Directement! Direct! Get drink. Il s'hydrate, il s'hydrate! Overdrive sur you! Ah, oh point, la chance, c'est humiliant ça, on adore! Derrière, attention, il y a la barre de drive, tu peux balancer. Ça balance le drive ah après non, ça la pas garde. ça passe. Ok. Mais... Oh, il a des forces de fer, Kevin, c'est pas possible, il connaît oh tout! Le, oh jeu, oh le pari! On a tenté, il a ben le jeu, tenté. Pari derrière. Ah non, mais attends, attends, attends, c'est comeback là. Le comeback peut-être. Oh le drive, oh là là Very nice! Franchement, il casse toutes mes embrouilles, il les a cassées quoi. C'est vrai. Ça c'est bien joué, ça c'est très très très bien joué. 1-0 pour notre. Homme du public, notre Allez, public. le coup de Crimson Again, okay. can't, going to throw the throws again. Ouais, ça, ça rentre bien encore une fois la boule de feu. Y'a le drive impact. Hein. Peut-être oh, pas lui faire des dingueries comme ça. Allez. Le tente pas, le tente pas, Ben. Allez. Ça passe pas, ça passe oh, pas, pas, ça pas. Ça passe ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. passe. Euh, c est c est ça passe pas, pas, ça. Non, ça passe pas. non, pas, pas, ça pas. C'est presque puni, la chute. Benzaï qui est ça, pas bien sympa là Ça picole, il est en train de picoler. Il se transforme. y est, il est chargé au Red Bull. Super alcoolo. Il passe pas les portiques de l'aéroport comme ça. Regarde-le. Le mec il fait tout biper. Bien, bien joué répète, ça. Vas-y tu le tiens t'es dans sa tête t'es dans sa tête. Derrière derrière ça c'est bien joué attention. T'es dans sa tête tu le mentalises non c'est Confirme! Ah ouais! Deux! le hit confirme de Je pas, non, ah, Ça va Attention le comeback! de Bataille. Oh, oh. Ah ouais! Oui. de faire le. Merci oh, là, à toi! Bon, J'ai besoin d'un champion pour affronter un nouveau champion! <rire> ouais. Donc là, j'invoque mon sensei. Attention! Uh, tu as attention, tu as il va peut-être y avoir un star talent qui se réveille aujourd'hui. Akuma Felicia. Non, non, bravo Jean pour tous les voilà. efforts Le et au oui, milieu ses victoires incroyables, ouais, il a gagné il a un porte-clé. On l'a pas dit. On peut applaudir Kevin, merci. Oh, bravo. Le meilleur Jamie du monde. <rire> hein attends, il joue contre ouais, Crimson. Ouais, il fait pas un FT1 contre Crimson. Bah, tu veux en faire un FT1 Sinon, il y a personne qui. Ouais, bah, a... Ah, bon, attends. Bon, allez, vous décidez, vous décidez. FT1 chaud. Bon, FT1, allez y FT1. Allez, mec, on <rire> va. Ça veut jamais lâcher la manette, si ça, ça se trouve ah, ah, On va okay. révéler un autre champion du monde maintenant <rire> C'est pending the, ouais, ouais. the honor of the stage euh, hein, et, après, on, et après, on prendra deux nouvelles personnes pour jouer Le non. nouveau champion du monde, dans ah, le d'être le spécial, mangé. et le plus craint, et le saut gros pied balayette Là, si tu bats Crimson, je dis tout de suite que c'est la folie Je dis tout de suite que c'est... Si tu bats Crimson, on te donne une caisse de porte-clés Exactement Et 1000 euros de bons d'achat I don't have any more prizes if il beat bat no. pas Crimson. Capcom va être bancroft. Sauf pour la crowd. Ok, vas-y. Okay. Okay. Crimson qui essaie de doser son adversaire, de voir ce qu'il voit un petit peu. S'il si est chaud, il, si va il a bat. passé son temps sur le stand il de, le de le la Japan Expo pour voir ce qu'il va. Attention, Sandra Gone passe ah continue à continuer à évaluer son adversaire. On va essayer de s'insérer avec les bons, ouais. bons combos qui sont à moitié parés ou ratés. C'est pas grave, on ne saura pas. Le Sandblaster qui passe dans la défense avec le combo juste derrière. Le championnement est trop fort. Le championnement est trop fort. Ah là là là là là, il est en train de fouiller. Égalité, il a le temps de s'hydrate il s'hydrate. Il a un niveau d'hydratation. Je rappelle au ah, niveau ah. l'hydratation ah. ah. 4, vie, il, il hein. se transforme en ah. L'Oréal, gardiez parce qu'il le bien Je pense que Kevin va être embauché par Capcom à la ouais. fin de cette ouais. session. Ouais. <rire> il va jouer sa vie, il va battre un champion du monde peut-être. Kevin ce serait le grand moment de bon, ben, sa part, bah, c'est garanti Contre le mur, là c'est l'ouverture. C'est garanti contre c'est chargé. Oh, ah, avec le <laughs> bon, le bon, le Drive, drive. drive reversal. exactement. Euh, l'adversaire! Ah, oh, oh, ouais, ah, ah, si tu vas champion du monde, c'est ton nom fou, par contre, il n'a plus ah, no, de mal no à drive. difficile, Une ouverture qui passe. Uh, ah, il no DP you! Il bloque, il a tout bloqué, il a tout bloqué! Attention, attention! Non, ah oui, quand même! J'ai un hey. petit goutte de soleil hey. ça, transpire, hein. hey, ça transpire Ça transpire Ça transpire Ça transpire, ouais, ça transpire. violent hein. Parce que là, Crimson, il joue comme si c'était la finale du, du... Deux barres de super, <rire> super chargées de chaque côté. Les deux contestataires se regardent, les coups sont échangés, ouais, les barres de vie ouais. sont ouais. diminuées très légèrement. On est encore au début du match. Toutes les barres de drive sont ouais, prêtes et ça y est ah, y Commence l'offensive de Crimson oh, qui, qui rate malheureusement son combo enchaîné. enchaîner. shop il est Il ne le laisse pas s'hydrater. L'autodidation est Il est à sec ah, bien sorti Ça, c'est bien joué, ça C'est ce qu'il fallait faire pour toi Belle tentative, ouais ça c'est bien joué, attention, plus d'énergie là ouais, Et Luc, bientôt plus de barre de drive C'est le moment d'en profiter du côté de Kevin qui t'entend Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est... L'autodéhydratation ah, -ce qui -ce en option il lâche rien La chance d'échapper, ah, c'est il lâche rien Volvic Volvic Oh, ça trouve vite ça Oh Oh Oh Allez Allez, allez Oh allez, allez, La level 3 est chargée de chaque côté, la, la les violence attend qui arrive Level oh, 3, level 3 Level 3 Oh, tu l'en mets Allez c'est japonais, c'est japonais, c'est japonais! Ouais, oh, une level 1, Plus ils la garde malheureusement insuffisante. Deuxième level 1, ils la ah. garde insuffisante. Ah. Ah. Oh là là là oh. ah. ah, C'est japonais! <rire> Comment bon grande Finale européenne de Street Fighter 6. Qu'on veut Incroyable Appelez-le On exclusivité à la Japan Expo <rire> tu, tu, vas, tu gagnes Tu gagnes un voyage allez beau Non, je déconne C'est vrai mec qui craque de foot Prépare la caisse Prépare la caisse <rire> Raining the Great le moteur Putain, allez, c'est bien joué, là. Faut pas s'envoler, peut-être le doubler. Il prend un round, il a pris un round au champion du monde. Ce serait le oh, Paris derrière. Oh, c'est bien joué, ça, derrière. Go Oh, il a sauté oh, derrière ah, ah, do, ah, Oh Un Ah Oh, il bloque tout, c'est bonnet. Il connaît tout Il bloque, oh, il bloque, c'est Pas, pas bon si bravo Oh, oh. Ah, quelle hydratation maximale Oh là, oh oui Oh, yeah, the last hit. oh là, s'il come back, là, je me mets tout nu. Franchement, je sais pour pas quoi dire. <rire> <rire> oh, ouais. là, franchement, c'est come back, c'est incroyable. Attention derrière, le bail-lion Il a monté, c'est incroyable C'est exceptionnel C'est exceptionnel Attention Oh mon dieu Oh yes, Oh ah Oh Oh et j'arrivais pas à viser les dragons bon. ah, ouais, ouais, Bien joué, ouais, putain, bien, joué bien joué, bien joué, bien joué Franchement That was an awesome play man Ah oh oh bon oh oh ouais oh Les meilleurs Bravo la, vie, Jean, bon. la bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé une doublure pour Crimson ouais. et je <rire> il de est malade Les amis, un pour Kevin Un placement et ce qu'on qu savait pas, c'est que son main, c'était Luc, mais il a préféré jouer Jamie. Euh, Jemmy. <rire> en fait, c'est ça. Bon, ouais, bon, ça. Bon attends, est-ce qu'on peut prendre des vrais néophytes ouais, voilà. bon, dans, <rire> dans, dans, dans le public Genre des enfants, tu voilà, vois des Et bébés, les ouais. mettre en mode, en mode, <rire> tu sais, assister... Euh, bébés, <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Bah, du coup, Bob, tu peux ah, choisir bien. une personne et Ben ah. prendra après une autre Alors, personne. Attends, et baissez les mains. Alors. Les enfants de 11 ans ou ouais, Levez la main transpire oh, ouais. À quel âge oh, ouais. miss, À quel âge I lose, hein I to... 12 ans I saw, I saw, 11 ans Et yeah. là eh ben, tu montes Allez oh. Et eh, tiens regarde, choisis ton deuxième, mon mec oh, Regarde, ça, regarde choisi... la main Toi oh, t'as quel ouais, âge Toi t'as as quel âge Hein 11 ans Allez Tu mens Tu mens Elle vrai. ne vrai. ment pas Allez viens Ah en plus, c'est en cosplay à O.H.I. Ça connaît les bons mangas Allez va. Je me suis pas trompé, Bonjour. Allez, mettez-vous au milieu. À 45, je clôt. Je laisse le Patrick Sabatier de son, euh, de son temps vous interviewer dès qu'il revient. Ah oui, d'accord. Attends, attends, attends. Ça, que c'est les posters Yes. Are we supposed to give them away or... Yeah, like, uh, if you yeah, win, yeah, you should get a poster. If you win, you get a key I am very attends, fait, sorry, dernier but match Kevin definitely deserves one. one. Yes, yes. Yeah. Yeah. Give them all of them. Kevin, Kevin, okay. es là, Kevin. Prends ton poster. Pour ton poster, t'as tout gagné. Ah mais le mec est marié est à ça. Bayonetta ouais. en même temps, c'est pour ça qu'il a gagné quoi. D'accord, ouais. Genre... Bon, je peux le prendre. Oh, ah, le le est incroyable. Est-ce que nos chers enfants peuvent nous raconter leur prénom Oh là là là là là là Faut parler dans sa barbe. Pardon Parce qu'on a plus mic le micro-volant. Et Nila. Kenza et Nila, je vous invite à prendre les manettes. Oh, j'ai un cahier, j'ai des matchs après préparés là. Oh là, incroyable. Allez sur Change Character, c'est juste en dessous. Voilà, euh, au-dessus. Ouais bon, ok. Bon, Est-ce que euh, vous reviens, avez reviens. déjà joué à des jeux de combat Ouais. Ok, impeccable. Ouais. Okay. Choisissez vous... votre personnage. Vous allez Johnny, jouer en classique. ou Luc ou Jamie. Et vous pouvez jouer en moderne, hein, je rappelle, si jamais vous voulez pas et jouer en va, classique. On va les mettre en moderne, ouais. ouais. Oh, toi, t'es un vrai, toi. Non, mais on va les mettre en moderne. Ouais, hein. ouais, ouais bah, t'as raison. Regarde, là, tu vois, en. Ah non, ah, non, non, non. non. Romain, Romain. Bon. Je rappelle, abis, les amis, abis, si vous n'avez pas suivi, les modes modernes moderne. Vous n'avez plus de quart de cercle, vous n'avez plus okay. de Shoryu. Re-choisissez, très perso, simplifié, une fois. Pour ceux qui ont peur de se mettre en bas Et c'est vraiment hyper efficace. Moi, j'ai joué comme ça la dernière fois. Franchement, le play a Descend deux fois. Euh, Voilà. même temps elle est player 2. M2, ah 2, Tout s'explique Échanger de siège Échanger de siège hop, On alterne les hop, sièges hop, hop, hop. <rire> Voilà, et là c'est visible Voilà, c'est beau, là c'est très beau Impeccable Alors Donc moderne classique Voilà, vous pouvez choisir... T'as ah. as, as remis euh, classique T'as remis, as remis Ah bon, c'est parti eh ben c'est ah trop tard. Non, non, on, relance. Oh, on relance, on relance, on relance, on relance, oh, on relance, relance. Donc web moderne il y a plein de choses. Plans... ça nous permet de montrer la vitesse des écrans de chargement. Ah ben, bah, totalement, totalement. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir jouer euh, rapidement. Ouais. Une heure entre les matchs, euh, tu vois, c'est compliqué. la victoire et tout, ça va vite. Euh, ouais, ouais, ouais, complètement. Voilà, le mode moderne, les amis. Tous les gens qui viennent me voir, qui me disent le versus fighting, c'est compliqué. Les quarts de cercle et Shoryu avec Street Fighter 6, vous avez l'occasion. Vraiment. C'est adapté à tout le monde. C'est vraiment le moment d'essayer et c'est hyper, hyper, hyper, boost, hyper boost, efficace. Et après, si vous voulez pas passer, évidemment. Pas en gros, c'est des petites roues sur le vélo. Vous avez des petites roues sur le vélo. Et dès que vous êtes chaud, ben et et vous passez en mode classique pour un boom fight. Du coup, on est parti. Luc contre chun Oh, ça va être chaud. Je sens que ça va être du gros match. Bonne chance, les enfants. On peut y avoir des exés. Incroyable. Entretuez-vous pour notre divertissement. tu gagnes. Let's go. Allez, c'est parti, ça a balancé. C'est un mode auto où les combos oh, oui. se font quasiment automatiquement. Ah ouais, voilà. Voilà, le combo, les belles actions se déclenchent. Voilà Mode classique, mode mode Le jeu, mode le mode jeu se joue à Alors, votre place joue. pour le plaisir. Oh Directement, c'est bien joué, c'est bien joué ça. Ouais, c'était le charlieu du avait vu, hein yeah. Mais comment tout sort par Ohhhh, ouais, ça casse Allez, les main revers, main. Les, revers oh ouais. les revers, comme on les aime Les revers, <rire> exactement Ils arrivent à mieux punir que à moi, la la part quoi, c'est la de que ça quoi. Prend, La barre de vie que ça prend, vous avez vu toutes les, toutes les sorties, hein a Toutes les exécutions Triangle et rond en même Trample. temps, là, pour faire des furies On ce <rire> derrière de comme... oh ouais oh oh oh <rire> Bravo Et ça, normalement, c'est deux fois quart de cercle Et un bouton, et avec le mode moderne Tout de suite, direct Voilà deux <rire> boutons, il n'y a pas d'embrouille, euh, c'est magnifique. Tout le monde peut jouer à Versus Fighting, tout le monde peut jouer à Street 6. C'est ça qui est beau. Yes, allez, bien joué Oh mon Bob, tu Parce a... <rire> Tout le monde peut jouer à Street Fighter, tout le monde peut jouer à Street Fighter. Regardez-le, score de paille, regardez regardez-le Regardez-le eh Ouais, mon papi. Prends-le nous <rire> Prends-le prends -le, nous <rire> Prends-nous, ta... ta crème Non mais on remarque, tchot, cependant, ah, on marque. outre la vanne, ah ouais, ça marche Ça marche totalement ça marche. Parce que même quand il y a il y en a, ils galèrent, tu vois. Parce que je vous jure qu'elles n'arrivent pas à sortir des Hadokens. Hein. Bah, c'est ouais, c'est bah, pas bah, de ouais. leur faute, hein. elles ont jamais appris. Mais là, pour le coup, ça sort, ça passe, ça se passe plutôt bien. Bien, passe bien ça c'est bien joué. Un partout, un partout. Ça c'est bien joué. Un partout qui va repartir ah. avec le poster et l'inestima. L'angle des ronds en même temps pour faire <rire> la curée. <purelle. rire> là t'as une barre, t'as trois barres. Hein. <rire> Il faut tout claquer Il faut sur les gâchettes, il faut appuyer sur les il, part sur les paper, les, il les les pas partout Les pastilles qui en haut, est haut, c'est la barre de drive battez-vous la nouveauté de Street oh, Allez, même. Hey Hey vous Eh Eh Eh Ça, ça c'est bien vu, attention, boule de feu, c'est bien joué À distance Oh là là ça, ah. En l'air Ça invoque des oh, en Ça, ça c'est incroyable, je savais pas comment elle a fait Drive un paquet dans le vent, attention, le shoryu derrière, encore La chope Allez Allez, tu finis ça Tu finis ça, en Voilà et la victoire pas mal, pas mal Luc C'est tellement, tellement, tellement, tellement bien joué les amis non, hein. oh, euh, Ft1, Ft2, ce qu'il y a le temps FT... C'est Ft1 normalement bon. F... Ft1 On a on assez de posters et voilà, tout. Voilà, voilà, voilà ouais. Allez, Ft1, on donne des cadeaux à tout le monde voilà. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît Bravo Parce qu'après, il y a des matchs exceptionnels Merci On peut hein. les applaudir, grand vous pouvez choisir un cadeau chacun. Allez, c'est la famille. Allez, un cadeau chacun. Un porte chacun ou enfin, un poster. Ou un poster, ouais, un poster voilà. Régalez-vous. Régalez Choisissez évidemment ce qui, euh, ce qui va vous régaler comme il se doit. Et le prochain poulain, on le fait venir oh. Et le prochain bon, poulain voilà. est là, évidemment. Il affronte qui Crimson, tu choisis le second. Vas-y. Tu ah choisis le ouais. dernier. Ah, Vas-y. Euh... Et l'air énervé. Et après, on passera au match. Crimson, préférablement quelqu'un qui joue avec les contrôles modernes. Ok. Évidemment qui... euh, Il a, et, moi, y a un petit, au, au premier rang, là, il y a pas, un je jeune. Au fond, un peu, là. <rire> ah là là, là, là qu'est-ce qu'il a fait Il a choisi qui ah, Il a choisi quelqu'un, voilà, c'est Il après, a été allez. choisi avec son t-shirt de psycho il euh... monte sur scène et il s'appelle... psycho -quick. Tom On applaudit Tom, Tom très fort, c'est parti Bravo <rire> Et comment s'appelle notre petit jeune, ici Mathéo qui est okay. là pour l'appât du gain afin de gagner un <rire> immense porte là Et un poster inestimable Inestimab d'une valeur ouais. environ de 1 Capcom Tu vas change <rire> caractère <rire> euh, Mathéo Change caractère, le deuxième, le deuxième menu Ouais, allez-y ouais. ouais Et après les amis, il y aura des matchs absolument fous, des rencontres N'oubliez pas Jamais vu en tant que... Ça Matteo de passer en mode moderne. En Control plus on n'a pas vu Génius qui... Jouer encore. Oui, ah ah si, c'est euh, vrai Ah si moi j'ai eu tout à l'heure j'étais horrible. Euh, est qui euh, ouais, ah. Ouais. ah ouais ouais. Euh, mais, mais on était alors... partis, on est en train de se faire brancher. Bah, tant mieux. Parce qu'après après, tu vois j'ai le, le, le livre, j'ai le test note et il y a des matchs dessus organisés. Ah. <rire> j'ai un, un Luffy Bob. Oh. Ah j'ai oh. des trucs comme ça. Ah C'est que délicieux, vous allez voir. Il ah, y a un tout tournoi. Il y a un tournoi entre nous. Ouais c'est ça. Ouais c'est incroyable. Le boss de fin c'est Genius. Ah ouais d'accord ok. Avec eux je sais pas. Allez ah, c'est parti, oh là ouais, là là ça c'est bien joué là là là derrière. Encore une fois. Je croyais qu'on choisissait quelqu'un de... qui avait jamais joué au jeu. C'est ce mode moderne. Euh... Le le mo mo mo c'est ah, le mode, mode moderne. Modern. Tout le monde s'est joué au mode Avec moderne. L'illusion est parfaite. Avec le mode moderne, est ah, ouais. sont meilleurs est que nous. Voilà, ça y est, on est remplacés. Moderne, tout le monde s'est joué, je te dis, il pas a pas J'ai cru voir Kuni sur 3-3, là. Le meilleur Ryu du monde. incroyable, c'est bien joué, attention. Le Ryu qui a tellement d'avance là, l'énergie. ça chauffe dans le pari, ça c'est bien joué derrière. Le jambi le... Oh, le spacing passé. du jeu, 3-3, hein. ouais. je trouve, nice. euh, très avec bien joué. paris et tout. Très, très ouais. bien joué. Je pense que les fans de 3-3 vont kiffer le jeu. Ah, oui. Ouais, complètement. Ah non, mais bravo, tu il y a le meilleur de tous les streets, en fait. La focus, ouais. le paris, A ouais. remarqué pour les remarquez, pour les professionnels ouais. ou ceux qui veulent faire Oh là la la la oh là, la la la Le pari, hey. le perfect Paris, celui qui arrête le temps que j'ai fait par hasard que as, tout à l'heure. Non, mais par pur hasard, c'est quand même bien. Et vraiment, quand tu essaies de le déclencher volontairement, il est frame, frame. il est chaud. Frame perfect, c'est-à-dire que les paris, de 3.3 sont mille fois accessibles. Ah ouais complètement, complètement. Donne-moi une après-midi d'entraînement et je fais le pari qui mais j'y arrive tu vois. Alors que là cela j'arrive pas à les déclencher volontairement. Mais c'est récompensé parce que tu as un coup garanti derrière et euh... nice, parry. Ah, parry, encore, parry encore. Oui, Oh là là. Sandy, heavy punch pour Parry, this. c'est le joué Oh la j'ai Un encore. partout. Le c'est pas sorcier <rire> qui revient de toute une génération. Donc, <rire> directeur. <rire> tu l'as eu, tu l'as eu, tu l'as eu. <rire> Et être libre sur le champ de bataille. Est-ce que ça améliore vraiment les compétences <rire> Eh bien, vois-tu <rire> Vois-tu Eh <rire> dis donc, Jamy, t'es mort yeah, sinon yeah, yeah. Oh. <rire> Si je fais sur you, Jamie, oh, qu'est-ce qui se passe Ah <rire> oh, le Tatsumaki qui rentre bien, attention, et après, voilà, ça recharge un peu Mais de barre de... Mais dis barde. donc, Jamy, y a des dragons par ici, <rire> <rire> Mais oui, il prend la barre de drive Ça vole pas <rire> Oh c'est bien joué, attention, on oui. plus peut de, de drive les deux bientôt. A encore plus de petites pastilles. Oh, ça a balance les les pas dans un deux pas. boutons appuyés pour le une ultra Aïe, aïe, non, non, Dans le non, a... le on a joué ça à la super qui entre bien dans le saut. Faut en mettre une, Il n'y a plus de barre de drap près des deux côtés, c'est très très tendu Oh. Ah non, le tatou, le tatou. Le tatou, incroyable. il oui Il trouve le bol, le Oh le comeback Oh le comeback Oh le comeback Oh le comeback Oh le comeback Oh le comeback Oh la la la la la la oh là là là Bravo, bravo! Qui a gagné l'incroyable porte-clés? Incroyable! Et porte eh ben, serre-toi! Serre-toi! toi -toi, quoi après toi De ces offrandes <rire> des dieux britanniques! Qu'on embrasse! Et Incroyable. surtout, vende-toi sur les réseaux sociaux d'avoir battu un enfant à Street Fighter! <rire> <rire> sur, sur son Wikipédia! <rire> C'est grâce au mode moderne! Il grâce a tout au compris. mode moderne! Merci de voilà, vendre le jeu à notre place! Génial! On peut applaudir les deux s'il vous plaît! Merci bravo. à vous! Bravo! You merci, get a poster amis. if you want one! A poster! Non, a pas, pas, a ah, il a le droit aussi ah, bah, C'est généreux C'est généreux ici, les on amis, est généreux Les amis, mon Bob, j'ai en ma position le livre de la magie. Ah, ah. Avec un mini-tournoi entre vous pour bon, savoir oh qui sera le boss. On va commencer par Luffy. Contre Bob Lennon Est-ce qu'il y a un loser bracket Oui, et on est déjà inscrit dedans. Ah ouais, on est déjà dedans ouais. Et le top 8, c'est demain. Ouais. <rire> c'est <rire> le top 4 demain, à minuit. Luffy-Bob. Euh. Luffy, après, il y aura un Crimson Bob, après ouais. un Luffy-Benzai, et après un Crimson-Benzai, pour conclure ce bel événement, ce beau show. Je peux tout... Et le meilleur doit affronter Kevin. <rire> <'est ça>. Attends, <rire> <à ça, rire> laissez-moi Kevin au de Capcom tu vois pas amis, après après l'animation, sur le stand Capcom vous avez Street Fighter 6 vraiment à foison pour vous ah régaler ouais. ce jeu exceptionnel, hein. on parlera des time de sortie, ouais, franchement, franchement il régale régal il régale, hein. il, régale, euh, il ah met ouais. tout le monde d'accord. En plus qu'est-ce qu'il est beau à regarder donc euh, ah, N'hésitez hein. pas pour vous, ça va prendre Luc contre évidemment euh, le fui avec euh, Ryu. Hein. Non parce que en fait j'essaie de réfléchir à comment je peux touiller Luffy, ce qui est difficile parce que lui-même est habitué <rire> au perso de la touillant il, il est intouillable, ah, il est intouillable. Ça, non, et, et ouais non mais là c'est pour ça à part I pour ça oh yeah. <rire> il va jouer avec le Luc de, Crim de Crimson enfin comme s'il affrontait le Luc de Crimson ah c'est bien joué derrière De toute façon Je rappelle ouais, Luffy avec euh, Ryu contre Même contre quand le, vous affrontez euh, Luffy en dilettante euh, Il vous il vous met la max Il euh... n'y a pas de triple avec Luffy ah ouais, ouais. Il va chercher sa manette Il euh, n'y a pas de free C'est vraiment je joue ma vie ah, euh, de Je rappelle vie. on a deux champions du monde hein. Luffy champion ouais. du monde sur Street Fighter 4 Crimson champion du monde sur Street Fighter 5 On a la chance de les avoir ici sur le stand évidemment. Merci à vous d'être ici pour vous régaler J'espère que vous régalez de ce Street Fighter 6 Qui est de toute beauté Et peut-être parmi vous le champion du monde Fran Français, bah oui, de Street Fighter 6. Ah bah, eh, on Kevin, sait pas, hein. Kevin, ouais, ouais, bien sûr. Kevin, mais... il est bien parti. Hein. Il est bien eh. eh, C'est pas hein. C'est bien joué. raison Moi j'ai commencé Street Fighter avec le 5. Donc euh, voilà, tout est possible. Hein, je vous dis. Hein. Et le pari c'est bien joué. Le Paris, point derrière. Et tu oh. as battu Daigo quand même, il faut le dire. Hein. <rire> as battu, battu, yes tu, tu battu Daigo. Uh, yes hey, j'ai battu Daigo, J'ai yes gagné ma putain de journée Allez, ah, ça euh, c'est euh... sur Wikipédia. Il a battu le <rire> C'est là, c'est direct. On fait ouais. ça wow. en ouverture. ouverture, ça trouve la déchoppe Directement dedans, c'est bien joué <rire> La chope, juste... le Phi pas content hein. Le Phi pas content, oh. le Drag Impact qui rentre bien Il faut quand même... Oui, je pense que ça Benzai, t'es un genre de stick toi ah, bien. Non, euh, moi je joue... Euh... oui, de street. le <laughs> <The stick player. laughs> Mais j'allais dire il faut profiter en fait de Luffy qui n'a pas encore son perso dans le jeu pour le ouais, laver ça, bon. eh tant qu'on peut gagner c'est bien Street Fighter 5 au début il avait ryu un mois ils ont rigolé puis après ils ont pu rigoler Ouais <rire> c'est ça Voilà après après on sait que la mana sera euh, remplie voilà. <rire> enfin, y aura le trailer de Rose ou de Mika on voilà, va arrêter euh, Il voilà. arrête... arrête... de... y en a qui vont arrêter le jeu qui vont changer de jeu bizarrement voilà. <rire> Donc, <rire> Pour faire de toute façon c'était nul Street Fighter 6 Ouais je préfère euh... <rire> Finalement on arrête quoi Mais ça fait bien d'avoir le drive Impact encore une fois je rappelle les amis 5 possibilités de drive dans Street Fighter 6 C'est la grosse ah ouais. Et là Bob a fait le malin, mais oh, il est à oh, ah, sec Oh tain, Il a refait ah, le pari box. perfect, ne va pas me dire que c'est ah, pas fait exprès Bob le refait encore, c'est fait exprès à chaque fois, il connaît tout oh oh oh oh oh Comment est-ce possible Qui es-tu Je le touille Je le touille qui -ce sous cette Je suis cape en train de le touiller Qui es tu -ce sous cette cape C'est FT1, c'est Ah, c'est la japonaise, c'est FT1. Il y a pas d'embrouille. <rire> alors, alors il pour cool, ceux hein. ce qui veulent savoir ce qui se passe, il a fallu que je touille à 4 niveaux. <rire> non, pour de vrai, hein. <rire> pour, <rire> pour, di, vrai, di, pour di, de vrai. Di, di. À Benzai, généralement, une touillante, c'est à 2 niveaux. Parfois à 3, quand il essaie de touiller, tu vois. Mais Luffy, mais... Oh, j'ai réussi à voir ce que tu avais dans la tête j'ai ni les réflexes Bob, t'as as refait le pari parfait T'as refait le perfect encore une fois, Frame le, le non, non, non, non, non non, Ah bon, si Je crois Attends, que tu l'as fait si, tu non, Moi, fait. je croyais que j'avais fait juste un pari normal face à ton, à ton crush non. Cutter, Et, mais, et à Franchement, c'est bon. Franchement, super bravo, moi, bravo Par contre, à un moment, tu m'as calé un drive impact. T'avais ah, toutes les couilles blend, des trois barres à fond. Ah ouais, J'aurais pu loupé loupé me loupé. mettre un Denjin sur Youken et là c'était bye bye ma barre de vie. T'as vu le drive Il y a, la vache. Y a, y a, y a tellement de discussions avec le drive, qu'il y a tellement de possibilités, c'est la machine à café. C'est après qu'est-ce que, <rire> que j'ai fait au drive Non, fait... oh, je crois que c'est. Non, ah, non, non, Bob, c'est. Ah, oh, bon ben ah, ah, tu rejoues ah, contre Kids Eh oui Allez There's no redemption ah, ah, Tu rejoues ah, ah, Allez, voilà, c'est parti Viens, je vais partir le Luc. Bob, il est chaud. Ils sont en gang il est je chaud à, Je ne peux pas de tag dans mon tournoi. Est-ce qu'il y a un match miroir Est-ce qu'on va est qu avoir un Luc contre Luc Alors du coup, attends, est-ce qu'on peut Ah non, ah, non le le de... Ouais, je crois de... que... Ouais, euh... euh ouais, là, ça Et attends quand on... Oh, je crois que bon, hein. ouais, directement, ouais Ok, okay. Bien, voilà, c'est bien joué okay. Donc il reprend Luc, lui, derrière Luc, Luc miroir Allez, prenez euh... une couleur différente, du ah, coup, ouais, de... Voilà Mirror match euh, Mirror match On n'a jamais de mirror match fine on oh ben rappelle ces deux persos euh, qui jouent. Ah non, pas ah. de merde. Ah non, ça joue Ryu. Ah, ah, ça joue Ryu, ça joue Ryu. Je suis en bleu, euh. j'ai pris Ryu, je suis donc à droite ou à gauche on, à... on va voir dans l'écran, je crois que tu es à droite. Oh, on verra bien, on verra bien. On verra, je crois que c'est inversé. Il, il faut jouer Ryu, je suis player 2, voilà. Il est Ryu, je suis Ryu. Faites la croix le visage, la croix le visage. La croix, la croix. Ouais, j'adore, j'adore. Si quelqu'un arrive au fond de la salle, faut qu'il y ait Ryu pour qu'il sache que c'est genre Ah, mais oui, je connais le jeu. bien sûr je suis sûr que j'ai un Ryu. Allez, full Tatsu! Tout le monde a Ryu! Tatsu d'entrée à la japonaise! Encore une fois, directement! Allez, le pari! Le pari, c'est bien joué avec le drive Oh, derrière! Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est tellement bien vu! Bob Lennon qui connaît quand même bien le jeu! Ah, par contre, il saute pas sur. On rappelle que Crimson, c'est son perso! C'est son perso de Street Fighter V! Y'a pas d'embrouille là! Ouais, mais Crimson, il connaît les BNB! Oh le! attention contre le coup en plus! Ça arrive pas mal! Ok! Oh là là, Oh Il balance tout le qu'il a! Tout ce qu'il y a dans La le dossier oh, oh là là là là là. Oh qu'est-ce que c'est bien, bien joué stage. Oh qu'est-ce que c'est bien joué Oh là là là ça fait très mal Regarde l'arrière Ah oh, ouais j'avoue C'est parti encore une fois, des ça attend, ça, ça se check un petit peu les boutons, ça il change <rire> des choses. Ah voilà La taunte La taunte Ah c'est bon, c'est bon C'est bon Jokes The scandal The taunt Oh là là mais c'est quoi ça Ah, c'est bien joué on en parle de cette phase! Joué. Elle est où Encore une fois derrière! Ils sont là! <extras> là. Ah, ils <rire> sont là! Allo? Allo? Rappel, il tease, hein, il, il se moque un peu, il se fout un peu de sa gueule! C'est un petit truc de. Oh, Luc il est arrogant, Luc c'est un perso oh, arrogant, Oh, oh nice. il est stylé. Ouais c'est bien joué ça le chanryu, la barre de VIX a pris en ex Ah ça y est On a pop drive Le drive, on drive derrière et, Il deshope Il Ray a fresh. le bon réflexe Voilà, oh. la chope oui. en réflexe Drive derrière, attention et la chope Un petit jump là Un petit jump derrière et le. Oh, oh il, a... il pouvait rien faire, hey. il avait rien Oh là là là là Ça il... ne tue pas Ohlala mais Bob Bob il balance comme back I want to go to the <rire> Allez! Les amis, on a oh, ouais, on a Crimson contre Benzaï. C'est bien ça. Hein. Ouais. Le match des délices. Alors ah, là du coup moi je vais Ils sont là et ensuite on aura Luffy contre Benzaï. Euh, toi tu prends Luc, t'as aucune race en fait. Je joue quoi Oh euh, <rire> <on rire> le match, match, voilà. match des Allez, let's go. Luc Orange, est orange c est c est est qui est es es es le Luc Orange C'est moi qui suis en Orange et le Luc Orange. Luc bleu, Luc Orange. Quand je joue contre Crimson, on joue Dulcim Mirror. Ouais, c'est vrai. Donc on va jouer luke Mirror en attendant Dulcim dans le Vous ne faites qu'un. Vous ne faites qu'un. Vous savez qu <rire> suis... comme il est beau le jeu, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Ouais, franchement, ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il est beau. Allez, c'est parti! Allez, go! Ah, déjà, le drive rush! Oh, le ah, drive yeah, rush, c'est ah, bien ah, joué, ça c'est. Il C'est fou, hein. on voit nice. tout de suite nice. qui est le loop! Ouais, je <rire> vais pas crêper ça! La couleur, ah, on voit tout de suite la couleur! Voilà, ouais! Ah, directement, c'est tellement bien joué! Oh, il chope! Il chope dans le drive impact. C'est tellement bien joué! Et encore une fois, le drive-rush bien échopé! La part de Benza ça va pas toucher, c'est dommage! Voilà, la punition à la Benzaï, la spéciale, le meilleur chopper d'Ile-de-France! Derrière, c'est bien joué! encore une fois. Rush cancel! Rush cancel! Ça c'est bien joué! La boule de feu derrière. Oh le double Comme a... tu disais Bob c'est bien joué, c'est bien animé le... le double hit derrière. Ah ouais, t'as ah, plus de barre, t'as ah, plus, plus de barre Ben, pas le barre, Ben Ben Ben Ben Ben Ben allez, Ben Ben allez, Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Le petit coup de pied comme ça Le petit coup de dans dans le lever. Ah c'est bien joué, ça je sais pas ce qu'il lui faire peut-être. Thomas, je viens de mais... oh, Oui, oui, oui on on bien Oh elle a bien vu, ça c'est gratuit. Drive Absorber, absorber. Gratuit. absorber le coup, je rappelle. C'est des grosses nouveautés de Street Fighter. Si, snap on pop, c'est bloqué. La Rocket Chopper <coughs> se benzize. Like, drive rush arrière, bien appuyé de la part de... de le laisse pas luck. faire ses combos, le laisse il pas faire ses combos Il fait ses combos Non, laisse pas faire ses combos re derrière, re drive rush derrière. re drive rush. Oh, c'est bien joué, il il dedans ça Attention, pas que Betsai, le risque orange, la carte orange, <rire> il, envoie ça. il envoie tout <rire> ce qu'il a à côté. Oh oui, mais oui, Allez, pour prendre mais le oui, Betsai, le monde. Ah ah ah oui il est là, le rire démoniaque. <rire> mais oui, le rire démoniaque. Ah ah on balaye sa bouteille. Balaye sa bouteille. Ouais, c'est bien joué ça. Mais qu'est-ce qui se passe Benzai Il est prêt es hey, tu être pro. Sponsorisé. À... Il a pris du meilleur. Sponsorisé cet homme. Il a pris du meilleur. J'ai pris du meilleur. À ah, C'est bon, mon maître à prendre. Vous remarquez que ouais, lorsque une shop est en counter, ça crée une petite. Oh là là, là shop. ça fait plus de dégâts aussi. Très proche, franchement, très proche dans l'impact, faut vraiment avoir des couilles. Benzai, tu vas voir. Tu pas impressionner. Bien joué encore une fois. est bien joué. Il est vite. Il C'est bien joué. C'est bien joué. C'est maintenant. maintenant. court. Le sous de pied, attention. Oh, on dommage. sent qu'il était énervé! <rire> on ah, a senti énerve. l'énervement! Hein. Après la round, c'était pas bon! C'est ouais. bon vrai que sur les derniers combos, j'ai vu une pointe de vexation quand même! On Bien joué, Crimson! Bien joué, Crimson! Il y a eu ce qu'on appelle dans le métier un sursaut d'orgueil! Ah ouais, ouais! ouais. Ah ouais, ouais. <rire> on est vite on est redescendu! bah attention! Ouais. Reste assis! Ouais, parce que c'est Luffy du coup! Parce que ouais, tu vas porter Loulou! Ouais, ah là là! Luffy, hein, dont j'ai regardé la victoire à l'Evo en slip-slide. Je veux rien moi, savoir, je hein. ah, suis pas de... en loser bracket. Hein. Ah non, t'es ah hein, euh... winner, euh... Bob, bah, attends, t'es fou. Hein. Alors, il faut que Benzai gagne avec Luffy voilà. pour disputer la troisième place avec moi. <rire> je, sais, je sais pas si on aura le temps, mais on peut le faire. Le si reste temps. sur un Luc <rire> mais, orange. Mais je veux bien qu'on le fasse <rire> sur le stand. Allez. Oh, ça joue Chun-Li, hein. ça joue Chun-Li. T'as pris qui le fils Ah oh, ouais oui. Il perd des rythmes quand cool. même hein je Il prend autre ah, chose que lui Sur Luc ouais <rire> <rire> Ah, euh, Luffy qui joue Chun-Li On reconnaît que Luffy ah, oui. joue, joue le spectacle quand même. Ah oh ouais, elle est adorable comme ça, quand elle fait la tête à Kirby. Ça j'adore ça, ça c'est... Toutes les nouveautés du jeu, c'est ce que je préfère. Good... Allez, boule de feu, MD Luffy Il a le Luffy avec Chun-Li contre Benzai qui joue son Luc démoniaque. Pour vaincre Benzai, Luffy, il suffit juste d'augmenter ton niveau de touillage de 2, c'est 2 Thermostat 2 Thermostat 2 derrière, attention, il a déjà... Ah, la barre de non, ah, Qui a fondu de Luffy, hein, déjà Franchement, c'est totalement fou Hey Pas mal oh, nice drive, Directement Un petit coquen qui va pas assez loin ouais Direct, ça c'est bien joué Ah oh, bien joué la chope Il a appris des meilleurs Directement, c'est bien joué encore le pari Le pari pour attirer Le drive rush, il a poil, il a poil Il a plus de barre Il a plus de barre de drive, il ne faut pas avec ça Oh là là là T'as plus de barre Loupy, t'as plus de barre Les deux n'ont plus de barre Les deux n'ont plus de barre, les deux sont moindre, Sont en gris La boule sur. Très bien joué, ça c'est bien joué Ça meurt sans mon pif C'est ça qu'il faut Important. Ça meurt pas les barres pleines Attention, ça balance beaucoup de drive Je vous dis, c'est vraiment votre filet sécurité la la barre de drive ça joue à distance ça joue à distance c'est bien joué le je suis le seul à avoir fait des perfect paris hein, deux fois dans mes matchs mais quoi. je le dis voilà, ça. Et, pas, ah, et tu as ça. vas pas mais dire après, ça... est ce qu'on pourra montrer en exhibition à quel point c'est chaud de les faire avec je sais pas moi Crimson ou bizarre, ouais. les timer en plus vous êtes baisés parce qu'il y a le décalage retour donc ouais. il va falloir minder, tu vois ah non mais c'est je te dis tu l'as fait hein. donc c'était vraiment nice. bien joué oh là oh oh c'est pas, c'est pas, c'est Le back. punition Pack, le impact. La Et Le Shoryu derrière. Le Shoryu, oh là là. drive shot. P'tain, ça c'est Daigo. Le Shoryu, ça c'est <laughs> <je. laughs> oh. oh là là. burnout state though. le Double hit. Oh ouais. Oh ouais. Oh, oh. oh là wow. oh, avec avec yeah. avec le coup Oh, J'avoue leur pêchage, euh, j'ai bourré. <rire> Je sais pas comment t'as fait mais même le responsable Europe il sait pas. Et <rire> voilà, brave bien. Jean, Luffy euh... est comme ses posters Il est gratuit <rire> Par contre les posters sont payants. <rire> ah c'est bien ah, joué. Oh ça a bien joué ça chope, ça Le euh... pic Ouais, ça, attention, ça va absorber! Yeah. Ah, ah, ah, S'il si avait battu le Paris, ça, aurait, ça serait passé. Malheureusement, vous comprenez. Et là, on revoit un sursaut d'orgueil, brave Jean. Oh, oh, <rire> oh, oh, ouais, cool. cool. En fait, je suis en pour les sursauts On reperçoit un euh, sursaut d'orgueil. Euh, jouer ça, okay, le bravo. dernier pack, c'était bien voulu, mais This malheureusement, on a un sursaut d'orgueil assez prononcé, on dira hey <rire> <rire> <rire> Bon, je retire ce que j'ai oh, dit no C'est euh, okay. toi ah. qui as récupéré le poster Ouais Ouais, rends-le Non, j'écoute, <rire> garde, garde Non, fais-en, fais-en J'ai j'écoute, garde, garde Je suis juste bon, on les énervait en fait Ouais, mais c'est euh, bien, c'est déjà rond. bien <rire> <rire> ah, là, Les amis, euh, je pense qu'on va arriver à la fin Je pense qu'on a plus le temps, malheureusement, pour faire... On me dit en régie On est en retard en plus, déjà je me demande, est-ce qu'on attend AFT1 Ah, non. Il dit ah non. non, on me regarde derrière. Ah, regarde, Bob, no, right on me regarde I mean. méchant ah, <rire> Il est pas Il content Il Il me... a Attends. Regarde ça Il Bob ça. le dire. contrôle Prends le contrôle je vais le retenir Bon bah, on retenir. Bon bah finalement on l'attend, on l'attend, bon, on l'attend. Vas-y, je le retiens <rire> Vas-y, je le retiens, je le <rire> <rire> retiens, je le retiens. Retiens. retiens Bon vas-y, vas-y, un dernier. Attends, ça, ça commence déjà là, ça joue déjà Je sais pas, Moi, pas. C est c est pas. pas. Ouais, I, know, I, know. I so. Allez, ça joue On s'en fout, Bob, on prend le contrôle Il dit, malaxe-le Malaxe-le Attends il les gars, normalement, on ne monte, monte pas devant, mais c'est pas grave. Allez, dernier, dernier, ça joue. Ça, joue. ça joue Best of one, I'm guessing. Allez, Best un, match, of un match, un match, Best on y va. FT1, FT1, FT1, on est parti. Ce sabotage de stream... Euh... <rire> FT1, on est, est parti. Tiens, regarde, d'avance le... On va voilà bien se faire engueuler <rire> ah, tu... Voilà tout, tu lui, voilà voilà tout tu lui jettes à <rire> la gueule <rire> Tu Jette lui jettes à la gueule Jette-lui à la gueule Voilà tout <rire> <rire> On notera que ça joue Ryu, ça prend des risques. Hein. Allez, dernier match, FT1. Parce que c'est pas tout, mais derrière, c'est Vénère. Derrière, c'est en train... Il y a la suite du programme, que vous attendez sûrement. On fera la conclusion après, avec Mathieu Edouard. Voilà, double Ryu. Double Ryu contre Vagabond. set Ah oui, il faut le hein, au début. Euh... choose he just... got, got, got two, just now. Uh, got... He won't keep it. Yeah. <laughs> Allez, Ryu contre Ryu, les amis. Luffy qui est Ryu euh, à droite, en blanc. À droite, ouais. Contre... Euh, en... Notre ami qui a Ryu Allez. en noir. Black oh, Ryu hey, contre White Ryu okay. ah, hey. non, mais lequel est le Ryu bleu Le Ryu bleu noir, je crois que c'est lui Oh le Drive Impact Oh la barre que ça prend en Drive impact. Ça absorbe vraiment vraiment beaucoup Ah oh, bien joué, ça, ça bouge bien Ça bouge bien, on sent que ça a dosé hein, avec Kevin On sent que le stand Capcom Ça l'a bien. Uh, hein. Les mecs ils keep. habitent là de le week end oh oh ah, ça, oh, fort. Ça oh, le cool. oh, le réflexe! le c'est propre quand ça bourre comme ça! Quand ça bourre direct, oh, c'est tellement bien joué! C'est tellement propre! Ça, ça, ça joue tellement bien là du côté des mecs qui jouent aussi. leur vie! <rire> euh, ouais, c c yeah, oh, ouais, c'est. Oh, oui, le punish! Ah. Oh, eh, punish by MK, boule de feu, ça, c'est à l'ancienne! Allez, balle de match pour le FI, si s'il n'y pas de bêtises, qui est bien en blanc. ouais. Le driver pacte, ça joue sa vie. Le pari, point Le pari derrière, encore une fois, je rappelle que le pari absorbe tout, donc il faut le choper. Il faut pas esquiver derrière. La dernière, il faut jouer avec. Oh Réflexe, c'est jamais fallu Il a bougé, il a respiré, il a osé toucher un bouton, il est puni. Le Daigo. Le Daigo, yeah, hey. c'est nice hey, hey, hey, hey Oh, ouais, d'accord Pacte encore une fois, je rappelle. <laughs> <laughs> hey, okay. hey. hey, hey, hey Oh, il fait hey. Attention, yeah. on. allez, cool. Allez Allez il a plus de bar, il a plus le de bar. Oh baby. Ah, ah, bah non, ah! Ça chope, c'est ah bien joué, ça de chope derrière. Il a dit, de pour le rien. on rappelle qu'il peut garder un. Hein. La level 3, oh le oh 3. La classique, yeah. le classique exactly. La, le la classique. réponse à tous les jeux de temps. La, voilà. de Bravo. la tombe dans la face, la ah. chancla <rire> <rire> <rire> Merci Allez. mon ami Les amis, euh, j'aimerais déjà que tout le monde... Un autre rétablissement pour Bob, Benzai, Luffy et Crimson, Bravo les qui mails. nous ont régalés Et pour Mathieu Edwards, évidemment, notre ah responsable oui. Capcom Europe. Merci. Je rappelle quand même, il est là, il nous a régalé. Puis j'aime bien cette petite coupe La head. Il a offert des portes-clés, ouais, remerciez-le. Et il a la plus belle veste de la Japan Expo. Can, can you turn around to show your Regardez-moi Regardez cette c beauté, c'est c'est pas beau, ça. Quand même. Pas beau. Oh. Je rappelle les oh, amis que le jeu sort oh, en 2023, je rappelle qu'il est disponible sur PC, PS4, PS5 et les Xbox Series Il va vous régaler ce n'est qu'une partie de jeu que vous avez évidemment ici, Open World, Multiplayer et Solo Régalez-vous bien, merci d'avoir été là, d'avoir suivi ces matchs incroyables Et puis bah bonne fin de, merci à vous de spectacle merci. à Japan Expo et sans Capcom pour jouer Rendez-vous sur Sans Capcom pour jouer à Street Fighter 6. Merci Allez, beaucoup, tôté, là Allez, bonne tôté. journée, à tout à l'heure sur, sur le stand, à tout à l'heure sur le Respectez-vous Je reprends un poste